Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach libre, 18e épisode de cette saison déjà. Ça me fait super plaisir de vous retrouver cette semaine. Vous récupérez un Zach de très, très bonne humeur, très souriant. J'espère que c'est également votre cas. Je vous vois, mes amis du chat. Vous avez l'air de très bonne humeur également, comme d'habitude, de toute façon. C'est toujours un vrai bonheur de vous avoir ici. Euh, sachez que je suis en train de programmer un petit peu de très, très bonnes émissions d'ici à mi-fin mars. Voilà, on essaye de voir euh, voilà, à l'avance. Ça permet en général d'être mieux organisé, d'avoir des invités très très lourds donc sachez qu'il y a de très bonnes choses qui se sont confirmées j'ai très hype de pouvoir enfin je suis très très hype de pouvoir vous en parler notamment du fait qu'on a beaucoup eu d'invités cette année du sport mais notamment du foot et ben bah, sachez que on va ouvrir les horizons et pas avoir que du foot mais ça on s'en prend je, je, je viendrai à ce propos à, à terme n'hésitez pas aussi de temps en temps si vous avez des envies si vous avez des idées d'invités de, de, de, de, sachez que les trois quarts du temps quand J'ai un invité, c'est grâce à vous. Hein. C'est vous, vous me dites Bah, tiens, Zach, ce serait intéressant d'avoir un tel. Et moi, je me dis Ah, ouais, ce serait intéressant d'avoir un tel. Et ensuite, euh, j'essaye de, de démarcher euh, cette personne. Et en général, je reçois des oui. Donc, euh, ça fait super plaisir. Euh, donc, je suis très content d'être avec vous. Et l'invité d'aujourd'hui a également été suggéré par un abonné qui m'a dit Mais Zach, tu as fait des joueurs, tu as fait des consultants, tu as fait des commentateurs. Mais ce serait super d'avoir la voix d'une profession qu'on n'entend pas souvent, à savoir arbitre. Ce qui me mène à l'introduction de l'invité du jour, monsieur Amaury Delerue, ancien arbitre de Ligue Professionnel. Bonjour Amaury, comment vas-tu <rire> Bonjour Zach, quelle présentation Merci, merci pour l'invitation, merci à ton auditeur d'avoir pensé à la corporation et je suis ravi d'être là. Ça fait super plaisir de te recevoir, il y a plein de gens dans le chat qui sont très contents, même des personnes avec qui, euh, à qui tu donnes cours, je les vois, Stabs Bordeaux, Stabs Bordeaux dans le chat, ils sont chauds J'ai une double vie, c'est pour ça, j'ai quelques étudiants qui ont été mis au courant, tu as un paquet de followers dans les gens avec qui je travaille actuellement. Ah là là, quel bonheur, c'est vraiment super Donc Bonjour à toi, ça me fait super plaisir, en plus il n'est pas venu les mains vides et ça j'ai vraiment kiffé regardez je vais vous montrer j'ai eu la chance d'avoir la tenue officielle d'arbitre de Ligue 1 regardez la voici avec euh, petite dédicace et tout les patchs la poste <rire> les patchs également ici je crois voilà regardez Ligue 1 Zach arbitre les gars on a il y, y a une vocation il y a une profession je crois qui je euh, me charge de programmer ton premier match euh, rapidement euh, Zach <rire> ah, c'est super il va falloir un peu se ce se remettre une petite euh, prépa physique, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. Quoi. Donc voilà, voilà, dans le chat, vous voyez bien que c'est propre de fou et ça fait super plaisir. Donc effectivement, euh, les amis, en fait, c'est très intéressant parce que vous connaissez ma passion pour le football. J'aime beaucoup le football, la tactique, le coach, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Les joueurs, c'est passionnant. Mais effectivement, comme on le disait dans l'introduction, il y a des personnes qu'on entend un petit peu moins. C'est la profession euh, arbitrale. Et euh, M. Amori, bah, franchement, merci déjà d'avoir accepté. Et j'espère qu'on va pouvoir en tout cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, parler un petit peu de cette profession, comment elle. Est-ce qu'on euh, devient arbitre Quelle est la formation Quelle est la réalité de la vie d'un arbitre Mais avant de discuter, c'est euh, une part pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Je vais te demander qui es-tu Donc du coup, de, de te présenter un petit peu d'où est-ce que tu viens et quel a été ton parcours scolaire Écoute, Zach, j'ai 45 ans, 46 ans cette année, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis originaire de Bourgogne, mais j'y suis pas resté très longtemps pour une raison de mutation professionnelle de mon papa. Et puis, on va dire que ma région, c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est les Landes d'abord où j'ai fait l'école, le collège et le lycée. Et puis, c'est Bordeaux pour la fac. Euh, puisque j'y ai euh, passé euh, mes diplômes euh, de prof ouais. euh, je suis venu en région parisienne comme tous les jeunes profs euh, faire mes armes, euh, en région parisienne à Barbès en particulier, j'étais prof de PSA euh, en collège et puis je suis retourné euh, vers mes terres de Nouvelle-Aquitaine, je peux pas trop m'éloigner de ces terres-là, euh, la région bordelaise, la mer, l'océan qui m'équilibre. Qui voilà pour, pour mon parcours, je suis euh, issu d'une famille avec trois frères, on est quatre garçons, oui je sais ma pauvre mère qui avait cinq hommes à la maison, <rire> je le dis avant que tu le dises, et, euh, et, et c'est ce parcours de vie qui m'a amené euh, à être euh, peut-être euh, ici aujourd'hui euh, avec toi également. C'est excellent, ça fait plaisir, en fait c'est un truc on, euh, dont on discute de temps en temps, qu'on discute de plein de choses, c'est très varié, moi je suis plus océan que mer. Je te comprends. Moi, je ne pourrais euh, pas vivre loin de l'océan. Et attention, Zach, tu viens de dire la mer, moi, c'est l'océan, c'est là où il y a des vagues. Hein on est d'accord. Là où tu te fais rouler dans les vagues. Voilà. La mer, on les laisse pour les autres, dans une autre région de France. <rire> je suis totalement d'accord parce que je suis franco-marocain. Ouais. Et donc, du coup, nous aussi, on a l'Atlantique. Exactement. Quel bonheur, l'Atlantique. Voilà, donc c'est quelque chose qui me ressource énormément, hein. Ça, cette, at cette attirance et cet attrait pour ma région. Il y a quoi qui est bien dans la région de l'ouest moi par exemple j'ai un format ville de France où je visite petit à petit des villes de France mais effectivement l'ouest pour l'instant je l'ai un peu délaissé la seule fois où je suis allé un peu dans l'ouest de la France dans ces côtés c'était à Biarritz mais Bordeaux et toutes les villes un peu de ce côté les landes et tout j'ai jamais trop fait il y a quoi qui est magnifique là-bas qu'est-ce qui te plaît bah tu es au carrefour euh, du climat qui est plutôt tempéré et doux euh, qui est au carrefour euh, des aspects culinaires euh, viticoles qui sont plutôt intéressants et puis euh, moi quelque chose que j'apprécie énormément c'est que tu fais quelques kilomètres ou quelques mètres, sur la plage, il n'y a plus personne, euh, en campagne, il n'y a plus personne, tu peux aller te promener, te balader en famille et te ressourcer en étant en même temps à proximité d'une grande métropole où ouais. tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Donc, euh, et c'est évident que Bordeaux euh, a répondu comme d'autres métropoles à l'attrait des gens pour euh, essayer d'aller autre part et de vivre autrement hein, depuis quelques années. On m'a a dit que du bien de Bordeaux. Ouais, j'ai fait mes études il y a 25 ans maintenant à Bordeaux, on a souffert des travaux, de dingues qui ont transformé Bordeaux, ouais. mais on peut dire qu'aujourd'hui le résultat il est plutôt fameux, hein. euh, une ville est entièrement rénovée, euh, des quais de Garonne où tu te baladeras peut-être qui sont magnifiques, euh, et puis euh, trois lignes de tramway qui ont été faites en plein centre-ville, aujourd'hui la, la ville de Bordeaux elle est aussi attrayante comme ça, patrimoine mondial de l'UNESCO, donc euh, voilà ça régale comme tu dis. Ouais. Ah là, la dédicace au bordelais, je viendrai un jour chez vous. Ça a l'air d'être vraiment très très cool et très agréable. En tout cas, vous avez quelqu'un qui le représente euh, très correctement au milieu de tout ça un petit peu. Donc euh, tu as grandi dans une grande fratrie. Ce que tu nous dis, euh, ce que tu nous disais. C'est quoi un peu ton rapport avec le football Tu viens d'une famille un peu fan de football. Ça, c est, c est, comment est-ce que tu es devenu un petit peu euh, Comment t'as eu tes premières accroches avec ce sport je viens surtout d'une famille de sportifs euh, où mes parents, euh, mon papa, nous a amenés euh, sur différents terrains de sport. Euh, nous a dit « Allez-y, euh, vous voulez aller là, essayez ça, etc. etc. » On a été baignés euh, là-dedans très mmh. très jeunes. Euh, et on a, a picoré à droite à gauche dans les différents sports et évidemment le football il, ça date pas d'aujourd'hui que c'est le sport le plus populaire, le plus diffusé à la télé etc donc si tu veux, moi mes premiers souvenirs c'est une coupe du monde de foot c'est des choses comme ça, euh, plus qu'une coupe du monde de biathlon alors que maintenant j'adore le biathlon tu vois. et donc euh, c'est plutôt naturellement que je suis venu au foot parce qu'en plus bah, tous les copains euh, dans la cour de récré comme mon gamin aujourd'hui, il euh, y a un ballon de foot qui traîne et moins euh, un frisbee euh, ou une marelle même s'il y a beaucoup de marelle c'est un peu naturellement que je suis venu à la passion du football. La facilité de pratique aussi. Hein. Ouais, C'est un ouais, truc qui est, ce, qui est un petit peu qu'on dit pas trop mais un ballon et deux caches faites avec des vêtements euh, ça y est tu peux y aller ça demande moins d'équipement etc c'est vrai que c'est plus ouais difficile. ça demande moins d'équipement en même temps ça demande de toute façon euh, des structures autour de toi pour t'accueillir dans de bonnes conditions et continuer à te donner le virus de ça et moi je l'ai rencontré dans mon club mon petit club des Landes de saint sevé à, à côté de Mont-de-Marsan euh, ouais. où j'ai signé ma première licence et j'ai des, des premiers souvenirs de partage d'expériences énormes dans dans, dans, ces, dans ce club là si tu veux mais comme évidemment beaucoup d'enfants d'hier et d'aujourd'hui tu étais à quel poste alors figure-toi que j'ai commencé euh, bah, comme tous les gamins à peu près à tous les postes et je me suis rapidement fixé euh, gardien de but et j'ai fait euh, 10 ans dans les buts euh, Oh là là bah, gardien ça. de but Le poste à responsabilité <rire> tu sais il y, y, y a une filiation gardien de but arbitre je sais pas euh, mais en tout cas bah, ouais, j'étais j'étais gardien Magnifique ça fait vraiment super plaisir Est-ce que du coup toi aussi que, quand, quand tu étais un petit peu plus jeune et que tu regardais un peu le football d'époque est-ce que tu appréciais des clubs en particulier de la région peut-être d'ailleurs de France, d'autres de, pays Écoute, euh, premier souvenir euh, de, de foot, c'est Coupe du Monde 86, donc c'est l'équipe de France, hein, c'est l'épopée de l'équipe de France euh, de Platini. Pour tes jeunes qui t'écoutent, euh, j'espère que tu pas à leur expliquer qui est Michel Platini. Non, mais... t'inquiète, ils bah, savent très bien. Bah, bah, et chambre un peu, parce que je pense qu'ils vont me chambrer dans pas longtemps. Et puis, euh, et après, euh, avec mes études, euh, l'équipe de Bordeaux, l'épopée contre Milan, Bordeaux 3-0, euh, on était sur les bus de la victoire, la place, la fameuse place à Bordeaux, oh pour là fêter là. cette élimination-là et ce parcours de l'équipe du Garési et etc si tu veux ça c'est ma génération ça oh là le grand Bordeaux Écoute, le Grand Bordeaux, une partie de sa belle histoire, parce que même dans les années 80, c'était déjà un des clubs phares de, de cette histoire. Et puis, elle demande qu'à cette histoire. Hein. Je crois qu'on est tous les deux euh, euh, issus d'une région footballistique qui, pour l'instant, est un petit peu euh, <rire> à, la hein, à la dérive. On va dire que je, on leur souhaite de, de, de retrouver les sommets, bien sûr. C'est vrai qu'en tant que Lyonnais, à l'heure actuelle, on n'est pas au sommet, mais je, je souhaite à mes amis bordelais de le retrouver et de même pour mon, mon petit club que j'aimais bien. Alors. Nécessairement, quand on entend un petit peu tout ça, c'est très intéressant parce que du coup, on, on entend que tu es, que as commencé le football de manière un peu classique, que tu l'as pratiqué, tu as été gardien, tu as même été fan d'un club, le club de la région… Euh... Comment est-ce que, du coup, on passe de ça à être familiarisé avec la profession d'arbitrage Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer cette profession Comment s'est présentée l'occasion Alors, t'imagines bien qu'au niveau amateur, c'est évidemment pas une profession. Et quand t'arrives en seconde, en première ou en terminale et que la conseillère d'orientation te dit « qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard pas ?» C'est pas arbitre de football qui vient. Euh, c'est une découverte. Euh, suite à une blessure, euh, en fait, je me suis blessé à 17, 17 ans et demi. Et le chirurgien qui m'a opéré du coude pas gravement, m'a dit Ce serait bien que tu fasses une saison euh, en étant pas gardien, que tu ailles faire autre chose, etc. Et euh, j'ai testé dans le champ avec mes potes. Mm -hmm. Et euh, j'avais un tel attrait pour le poste de gardien que le fait d'avoir été ailleurs sur le terrain, ça m'a pas plus enthousiasmé que ça. Je ah ouais, avoir plus ouais. le ballon dans les pieds et ouais, tout, ça te parlait pas trop euh, T'es sympa, tu me chambres là, mais euh, <rire> non, c'est surtout que euh, derrière dans mon poste, je voyais plein, tu vois, tu sais bien l'attrait du gardien pour voir le jeu, pour parler différemment etc et euh, peut-être évidemment que j'avais euh, moins de qualité euh, dans ces postes là et ça a correspondu au moment où mon club euh, cherchait à euh, former des arbitres d'accord pour être en règle avec le statut de l'arbitrage je pense que tu, tu sais que tous les clubs euh, quelle que soit leur division, ouais. doivent avoir un certain nombre d'arbitres euh, pour pouvoir euh, évoluer être en règle et pas payer d'amende éventuellement et là on rentre typiquement dans un sujet euh, fondamental c'est la formation l'attrait et, et des arbitres au niveau amateur et moi j'ai été suivre une formation comme ça et je peux pas te dire aujourd'hui même avec du recul et c'est pas la première fois qu'on me pose la question pourquoi ça, le virus a tout de suite pris mais en fait un des premiers éléments déclencheurs tu vas rigoler c'est que quand j'étais en formation d'arbitre, on commence par faire quoi? Par t'apprendre les lois du jeu, c'est-à-dire le bouquin. Ouais. Et là, tu t'aperçois que tu connaissais pas les règles du sport sur lequel tu joues depuis 10 ans un truc de dingue. Tu vois? Et donc j'ai dit, ah, mais là, tiens, je suis en train de m'enrichir. Et puis après, de prendre un sifflet, d'aller au milieu euh, sur un terrain, là, tu vite le fait de prendre des décisions, de les assumer, d'essayer de communiquer euh, différemment, euh, d'entendre les parents, d'entendre les éducateurs qui veulent à peu près pas, pas l'opposé de ce que toi tu veux, etc. Et ça, ça m'a formé. Je voyais que ça me formait, ça m'endurcissait, etc. Tu vois donc c'est ces petits trucs-là qui ont fait que j'ai pris le, le virus de l'arbitrage. Il y a quoi comme petite règle comme ça directement, ou si tu te remémores, ou alors même pas. Forcément portable de manière générale, que le grand public qui suit du foot et qui pense le connaître ne connaît pas nécessairement. Moi, bon, ouais. il y a une règle comme ça qui me saute un peu aux yeux, par exemple, que les vrais connaisseurs de foot connaissent, mais mmh. que beaucoup ne savent pas, mais c'est mmh. celle du hors-jeu avec le gardien, par exemple. Ouais, tu vois, sûr, avec le gardien où il faut une deuxième, un deuxième joueur. Bien ouais, Parce qu'on pense que dans la règle de l'avant-dernier défenseur, le gardien de but est toujours le, le dernier défenseur, sauf que parfois il a quitté son but, etc. Si tu veux. Mais une des premières règles auxquelles j'étais confronté, par exemple, c'était le fait qu'il n'y ait pas de hors-jeu sur 6 mètres. Donc, tu poses de ballon, tu envoies un grand, un grand dégagement de 100 mètres, il n'y a pas d'horre-jeu, et en fait j'ai des joueurs, mais et pour l'anecdote même professionnelle à un moment donné, qui un jour euh, sur, euh, sur 6 mètres euh, ont on réclamé un hors-jeu si tu veux mais en fait c'est plein de petites anecdotes comme ça par rapport à, au règlement qui fait que effectivement, on en discutait de, euh, encore euh, tout à l'heure euh, avant l'émission, ben, on joue à un jeu dont certaines règles sont méconnues du grand public voilà. Ah donc, euh, ça c'était intéressant c'était intéressant de plonger dans le bouquin même si le bouquin il est un peu épais <rire> 17 lois du jeu etc mais en fait tu te rends compte que tu t'enrichis ça se passe comment exactement la formation donc c'est ce que tu nous as dit tu... genre Aller dans une pièce, on t'a appris les règles et ensuite on a commencé à te donner tes premiers matchs. C'était un petit peu comme ça ce qui s'est passé. Ouais, tu, donc tu, tu reçois de la part de ton district, hein, donc tous les, les amateurs de foot savent ce que c'est un district, une ligue, etc. Donc tu pars euh, représenté par ton club euh, dans le district et on te fait subir une formation théorique. Et une fois que tu as validé en gros ta connaissance des lois du jeu, eh ben on t'accompagne sur le terrain pour vivre tes premières expériences. Donc moi, tu vois, j'avais 17-18 ans, j'ai été arbitré mon premier match, je crois que c'était des, des moins de 13, on disait ça comme ça à l'époque, hein, pas des 8-13, mais des moins de 13. 13 ans, euh, sur un, un tout petit terrain, etc. Et j'ai vécu accompagné par un ex-arbitre, tu vois, ou ouais. un accompagnateur, pour ne ah, pas, pas te faire livrer comme ça à toi-même sur les, les premiers matchs, cette première expérience. Et là, bah, tu apprends euh, à te déplacer, à bien lire le jeu, à tenir un chrono, à tenir la comptabilité de tes cartons, euh, à, à communiquer, à prendre tes décisions, hein, etc., etc. Et là, c est, c est, tu te formes évidemment sur le tas, mais tu es accompagné. Et en tout cas, premier message, euh, la difficulté aujourd'hui, euh, et comme depuis euh, une trentaine d'années, c'est d'accompagner nos jeunes arbitres, euh, à la fois pour prendre la passion euh, du sifflet. Hein, c'est évidemment compliqué. T'imagines bien que quand j'ai pris mon, mon sifflet au début et que j'étais traversé le département, conduit par mon père euh, <rire> à l'autre bout du département, j'avais quand même des potes qui me disaient « Mais, mais t'es dingue ou quoi Qu'est-ce que tu vas Qu foutre là-bas Nous, on est en train de jouer là. Toi, tu vas à l'autre bout du département. Bon, » voilà. Donc ce virus, cet accompagnement, euh, parce que c'est évidemment, on en parlera peut-être, une, une mission qui est assez difficile évidemment. Ça a l'air, ça a l'air. Moi, moi, la question nécessairement que, que je me pose, euh, c'est que j'ai, par exemple, noté, donc j'ai trouvé un site, il y a un site qui est magnifique. Maintenant, avec Internet, il y a tout. Il y a un site qui répertoriait euh, quasiment tous les matchs que tu as pu arbitrer, en fait, tous, euh, à partir d'un certain niveau pro, ouais. national, on en parlait avant l'émission. Euh, donc, ton premier match national, ça a été en 2007. Là, on a parlé un petit peu euh, de tes débuts ouais. de la formation. Entre... Ton premier match en national, qui a un niveau, je suppose, professionnel, tu commences peut-être à être rémunéré pour ça, en tout cas, je, je suppose, et tes premiers matchs à l'autre bout du département avec le papa dans la voiture. Ouais. Comment s'est passée l'évolution Eh bien, écoute, il faut que vous imaginiez, que que euh, tes followers imaginent qu'on est classé, évalué, dans un championnat entre arbitres, ouais. et du plus bas niveau euh, amateur jusqu'au plus haut niveau professionnel et international. Comment et eh ben, tu as des observateurs d'arbitre qui viennent voir tes performances sur le terrain, qui te donnent des conseils en fonction de critères sur tes décisions, sur tes déplacements, sur ta psychologie, sur ta communication, sur ton physique, etc. Tu as des tests écrits qui continuent pendant beaucoup d'années pour voir si okay. tu mets à jour, évidemment, euh, sur ta connaissance des lois du jeu. Avec les règles, les nouvelles règles. Avec les règles, les si nouvelles règles, exactement. Tu as des tests physiques, parce que tu... On en parlera peut-être, mais tu imagines bien qu'il faut courir après un ballon et je te rappelle que tu es tout seul euh, sur un terrain à te partager... Euh, un terrain de 100 mètres sur 60 euh, alors qu'il y a 22 joueurs qui l'occupent. Donc ça, c'est des, des évaluations qui font un classement de fin de saison avec, tout comme les joueurs, les équipes et les clubs, des montées, des maintiens et des descentes. Et ça, c'est valable zinc du plus bas niveau amateur jusqu'au plus haut niveau international. Donc, ça veut dire step by step. By step J'ai monté chacune des catégories oh, qui m'a amené du plus bas niveau départemental jusqu'à bah, euh, 15 ans. Euh, J'ai mis 18 ans à arriver en Ligue 1 hein, depuis mon premier coup de siffle. Mais je ne savais pas. Pas du tout que les arbitres montaient et descendaient dans un classement. J'ai déjà entendu parler de ce classement, notamment pour la Ligue 1. Ah, bien sûr. Donc ça, ça on en a déjà entendu parler, il n'y a pas de souci. Mais je ne savais pas qu'au plus bas niveau, pour monter les échelons, il fallait euh, en gros... Bien arbitrer les matchs et le jugé et monter comme ça au fur et à mesure dans un classement. Et genre là, t'es là, t'es une mauvaise saison, tu descends, je ne savais pas du tout. Bah oui, bien sûr, parce que en fait tu apprends sur le tas, apprends les, tu, tu, tu fais tes armes, évidemment, si tu veux. Et tu n'as pas le centre de formation d'un club professionnel, tu n'as pas le centre de formation de l'arbitrage professionnel. Aujourd'hui, en 2022, il y a des structures qui permettent à des jeunes de repérer plus vite pisté ouais. euh, de gravir des échelons, peut-être un peu plus vite que moi, je l'ai fait. Mais globalement, tu passes par toutes les étapes et euh, tu te confrontes à tous les footballs dans toutes les régions et dans toutes les divisions. <rire> et tu es rapidement sorti de la région euh, bordelaise pour aller peut-être à des moments, à d'autres endroits Ou alors, du coup, chaque région a un peu ses arbitres et tu progresses à l'échelle régionale avant d'arriver à un moment... Alors assez... C'est à, à la fois euh, régionalisé, mais c'est rapidement au ni niveau national. Pour les, les jeunes qui nous écoutent, les championnats euh, U15 nationaux, U17 nationaux, euh, U19 nationaux... Euh, appelle des jeunes arbitres de la fédération, c'est-à-dire des meilleurs jeunes arbitres de leur catégorie qui commencent à, on va dire, aller sur la région d'à côté, etc. Donc moi, j'étais sur la région euh, Aquitaine, j'allais vers Toulouse, j'allais vers Nantes, etc., etc. pour faire ces matchs de jeunes en 15 ou 17 ans nationaux à l'époque. Eh c'est passionnant. Franchement, même dans le chat et tout, ils sont archi intéressés. C'est vraiment grave cool. Et il y a un truc, moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un livre de la part de quelqu'un qui témoignait, donc c'était un éducateur, et il témoignait de la difficulté du foot amateur maintenant, et notamment des difficultés par exemple avec des parents très engagés, des éducateurs et même du coup des officiels pas toujours très respectés tout ça. Toi qui es plus expérimenté et qui a fait ça il y a maintenant une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Le foot amateur, à l'époque, c'était aussi des fois un petit peu difficile ou c'était peut-être un peu mieux, un peu moins... Alors, je vais utiliser un mot qui n'est pas délégué, mais un peu moins sauvage. Mon expérience, et c'est vraiment la mienne, je ne sais mmh. pas si c'est un, un constat qui, qui est valable partout, mais mon expérience est que euh, les, les, les difficultés du foot amateur, elles datent d'un certain nombre d'années, elles sont encore valables en 2022. J'ai mon petit qui joue au foot et j'ai assisté à des trucs pas trop cool en U10, il euh, y a 15 jours, si ouais. tu veux. Et euh, le, le, le, le respect de la de l'autre de la règle et du jeu c'est l'affaire de tout le monde en tout cas, je, je pense que c'est le cas du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Et donc, tu me parles des parents, tu me parles des éducateurs, euh, tu me parles des joueurs, tu me parles des arbitres. Ouais. En fait, au niveau amateur, c'est là que tout se construit et tout se déconstruit. S'il y a une énorme sensibilisation, il y a un énorme boulot hein, qui est fait dans la formation des éducateurs aujourd'hui, parce qu'on est un monde aujourd'hui sportif qui est au niveau amateur encadré par des bénévoles. Ouais. Ces bénévoles, il faut les former parce qu'on a besoin d'eux, évidemment. Il faut les sensibiliser à l'arbitrage. C'est eux-mêmes des parents euh, qui ont du mal de temps en temps à faire la différence entre ces le match où joue mon fils et c'est le match où joue pas mon fils, etc. Ouais. Et donc, c'est une affaire de tous, si tu veux. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites, mais j'ai l'impression que ça va doucement et qu'il euh, y a encore beaucoup de travail. ouais il y a encore euh, ouais, des choses bien à sûr, faire pour la mener sûr, sûr. Euh, de manière un peu plus saine. Bien sûr. Tout ce qu'on souhaite. Le foot amateur, c'est quelque chose de passionnant. J'avais eu la chance d'aller voir les jeunes du FC Pieds Carrés à Lyon. Une... Alors, peut-être que tu ne connais pas, en gros, c'est sur YouTube. Il y a... Des Pieds Carrés, j'en ai vu dans ma carrière, <rire> mais celui-là, je ne le connais pas, si tu veux, Alors, en fait, c'est le FC Pieds Carrés, donc c'est FC Sainte-Foy-les-Lyons, si ouais. tu veux, c'est un club à Lyon. Et ils ont un éducateur, un entraîneur qui s'appelle Saïd, et qui, en gros, a fait une série YouTube sur ces jeunes U17, où on les voit match après match, etc. Et donc, du coup, j'étais allé les voir parce que c'est quelque chose qui est très populaire, qui fait des centaines de milliers de vues. Et euh, c'est très passionnant à voir, un truc très amateur, mais très cool, et ça fait vraiment kiffer. Donc tu sais, euh... c'est le vrai football, hein, c'est celui-là, c'est celui qui nourrit euh, nos enfants et nos parents euh, tous les week-ends, celui de la télé, on en parlera après, c'est celui qui fait rêver, mais on commence par là, et puis on a besoin de, de vrais bons comportements qu'on apprend en étant jeune, hein, je pense que tu es d'accord. À, à hein. Ah, totalement, on kiffe ça, on kiffe ça, bordel. Alors, début de carrière, comme j'ai dit, de carrière plus professionnel en 2007, avec un match entre Van et Nîmes en national. Oh, puis, est bon. Je, je l'ai noté, est bon. je l'ai noté quand même comment ça s'est passé du coup ce début de carrière plus professionnel en national donc du coup tu avais monté tous les échelons et à ce moment là euh, comment ça s'est passé on t'a dit bah écoute maintenant tu peux accéder au national euh, tu es rémunéré tiens voici le premier match c'est comment un petit peu mais bah justement c'est très bien que tu, tu focalises sur le national donc la troisième division française parce que c'est une division où les équipes comme les, les arbitres sont dans une division de bascule. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, tu as les clubs professionnels qui descendent de Ligue 2 et qui gardent le statut professionnel pendant deux ans pour voir s'ils peuvent remonter. Tu as les clubs euh, amateurs qui arrivent en National et qui se disent est-ce qu'on a les reins solides pour pouvoir monter plus haut Tu vois, des vrais questionnements de clubs. Les arbitres, c'est pareil. Tu arrives en National. Moi, je me suis dit c'est là que j'essaye de voir si je peux mettre les œufs, tous mes œufs dans le même panier pour me dire euh, professionnellement comment je suis, familialement comment je suis. Ouais. Et. Ok, j'ai les compétences pour essayer de voir si je peux aller euh, là-haut, on y va ou on n'y va pas, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un conseil totalement personnel que je donne euh, à des jeunes arbitres en leur disant ne vous posez pas la question de savoir si vous allez arriver en haut avant d'avoir goûté au championnat national donc c'est tard hein, parce que tu as des jeunes arbitres euh, tout comme des jeunes footballeurs évidemment qui rêvent d'arriver au plus haut niveau et euh, peut-être que euh, arrêtent leurs études peut-être un peu trop ou mettent des choses hein, de côté un peu trop tôt tu vois, ouais. moi j'ai fait ce choix euh, c'est mon expérience et, et, et mon histoire hein, euh, euh, à partir du championnat national comment y arrives Oui effectivement tu commences à être indemnisé pas mal, tu commences à, à, vouloir, à, à vouloir montrer tes compétences comme tous les jours qui arrivent dans le national, il y a beaucoup d'agents de joueurs euh, qui traînent dans le championnat national hein, ah, qui viennent voir les matchs, et ouais, scrutent. bien sûr. Et ben, comment tu fais Tu prouves là encore euh, ta compétence par les mêmes types d'observations avec là euh, souvent des observateurs et des évaluateurs qui eux-mêmes arrivent des ex-arbitres euh, qui arrivent des championnats d'au-dessus, hein. donc on connu la Ligue 2, la Ligue 1, voir le niveau international. Là, tu les regardes avec des grands yeux en disant. C'est le, le Mbappé de l'arbitrage qui, qui vient me voir tu ouais. vois Et ouais. donc bah, écoute T'essayes de faire tes armes comme ça Et c'est un vrai point de basculement Là, là vraiment j'ai kiffé Arriver en, en national à ce moment là C'est à ce moment là où tu t'es dit que tu en ferais Du coup une, une profession Que tu deviendrais arbitre Alors le mot profession Il apprend avec des Avec des pincettes en France Parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure Mais le, le, le, le statut professionnel d'arbitre N'empêche pas en France De continuer une autre carrière professionnelle En ouais. parallèle Tu peux toujours avoir les deux Pour peu que tu puisses avoir l'équilibre et le temps pour le faire euh, donc euh, c'est plutôt de te dire est ce que je suis capable d'aller au bout de mon histoire et de vouloir arriver euh, en ligue 1 voire plus mais c'est à ce moment là hein, tu sais quand te, si tu m'avais posé la question est ce que quand, quand tu as sifflé tes premiers, tes premiers matchs tu pensais arriver là-haut jamais de la vie j'avais aucune, bah, aucune idée je savais même pas comment on faisait pour y arriver alors <rire> qu'aujourd'hui mon fils quand il prend un ballon, il va s'entraîner. Lui, ce qu'il veut, c'est être Mbappé. Donc, okay. il le voit tout de suite. Moi, ce n'était pas du tout le cas. On ne se construit pas comme ça dans la rue. Ouais. Euh, lui, lui, il a direct, ton fils, à ah. un objectif clair. Eh oui. <rire> par exemple, petite question. Tu me dis si tu peux en parler ou pas. Et si tu peux pas, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, à l'époque, quand tu commençais à arbitrer en national, euh, en tant qu'arbitre, combien c'était rémunéré un match en national euh... Alors, je ne sais pas que je ne veux pas t'en parler, mais ce n'est euh, euh, plus dans mes souvenirs. Par contre, ce que je peux te dire pour régler définitivement ouais. le problème de... Alors, premièrement vous pouvez aller trouver sur internet oui, vous, vous trouverez sûr, les chiffres c'est total, totalement total, je sais euh, que c'est public voilà, c'est pas secret exactement. du euh, j'aurais tendance à te dire que c'était une forte indemnité euh, au rythme où j'étais euh, en fin d'études et début dans, dans l'enseignement et ça arrondissait bien les ouais, fins de mois. donc si fait. tu veux c'est forcément attirant mais à un moment donné, à ce niveau-là, il faut que ce soit attirant pour continuer à susciter les vocations et euh, le championnat national. Euh, J'étais un sportif déjà de bon niveau pour pouvoir suivre les matchs et m'entraîner. Et ça veut dire l'entraînement tous les jours, ça veut dire préparer les matchs, etc. Donc, euh, il fallait qu'il un gros investissement. Donc, c'est logique qu'arriver dans ces divisions-là... Tu y trouves aussi un bah, intérêt ton économique C'est logique Total, voilà. vu le temps que ça demande Exactement, c'est tout à fait ça On est passé, si tu veux, de, de la rémunération du sandwich au niveau amateur Et de la petite indemnité de déplacement dans les plus hauts niveaux amateurs à une vraie indemnité qui, est, qui nécessite que tu prennes ton sac Que tu t'entraînes et que tu traverses la France Parce que le championnat national, il est totalement euh, nationalisé ah oui, national. on et tu pars à l'autre bout de la France Comme on dit, Vanim, Nîmes, c'est éloigné les deux Donc ça veut dire que c'était déjà des gros déplacements Et que tu devais t'organiser éventuellement avec ton boulot pour partir euh, le vendredi ou le jeudi, etc. Tout à fait, tout à fait. Grave cool. Alors, dans le chat, vous allez hein, de kiffer, ça fait super plaisir. Nécessairement, vous me posez des questions, ouais, parle-lui de la sonorisation des arbitres, des choses comme ça. Vous vous doutez bien que quand je prépare mes émissions, <rire> ce genre de sujet, on va en discuter, mais ce sera plus tard. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans la carrière, des choses comme ça. Et puis, la sonorisation des arbitres, tout ça, Amaury est tout, tout à fait à l'aise pour en parler. On en a discuté en off, donc ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Restez là, et on passe un bon moment et et tout, tout, tout roule, j'espère que vous vous régalez Tu as parlé de la préparation d'un match Ouais. C'est il y a la question, comment est-ce qu'on prépare un match Ou en tout cas, comment est-ce que tu préparais un match à l'époque Et comment est-ce qu'à la fin, tu préparais un match Est-ce que du coup, c'est devenu différent Est-ce que tu faisais les choses pareilles, peut-être Comment se passe la préparation d'un match pour un arbitre Allez, on casse euh, un, un premier mythe euh, de l'arbitrage largement euh, répandu, dans, surtout dans le milieu professionnel, euh, un peu un, un, un bon fantasme. Non, les arbitres n'arrivent pas à deux heures du coup d'envoi, sans rien connaître de l'histoire des, des clubs et des joueurs, et repartent après match en s'en foutant compte Complètement de savoir s'ils ont sifflé un bon pénalty parce que comme diraient les entraîneurs ou les présidents ou les joueurs, bon, ils s'en foutent, c'est pas eux qui ont perdu trois points. Pour les raisons que je viens de te dire en termes d'évaluation, euh, de professionnalisme et de préparation, ça se passe pas du tout comme ça. Alors pour répondre à ta question, au niveau amateur, à partir du National on va dire, du, du mmh. National 2, du National 1, tu as difficilement accès mais tu peux euh, avoir accès à des matchs qui sont filmés pour ouais. pouvoir les préparer de manière technique et tactique. Euh, évidemment, à te préparer physiquement. On a des tests physiques tout au long de notre carrière qui sont poussés. Je pourrais, te, pour tes amateurs sur, sur ton chat, te donner des... Tu peux, tu euh, peux. Ouais, on est libre, il y a des, le temps. Des, des, des tests physiques qui euh, nécessitent euh, euh, des seuils aérobie d'endurance, des seuils de vitesse, de résistance qui sont largement au niveau des joueurs professionnels. Ouais. Or... Comme tu l'auras noté, j'ai de la barbe blanche. Il y a un décalage d'âge en moyenne chez les arbitres euh, quand ils arrivent en Ligue 1 avec l'âge des joueurs. On a en gros des joueurs qui font carrière en Ligue 1 entre 20 et 30, 35 ans. Les arbitres professionnels de Ligue 1 ont entre 30, un peu moins pour les plus jeunes, jusqu'à 45 ans en moyenne. Donc tu vois le décalage, Donc ça nécessite de s'entraîner un max, avec des tests physiques qui sont très poussés, euh, des tests de résistance et qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai encore alors peut-être que j'ai perdu depuis six mois <rire> mais j'ai encore des normalement des qualités physiques qui ont été euh, évaluées qui sont largement euh, équivalentes voire supérieures à certains joueurs professionnels hein. on, a, on a des chiffres par rapport à ça donc tu t'entraînes tu physiquement évidemment, tu tu prépares techniquement et tactiquement quand tu peux au niveau amateur euh, ces matchs-là euh, et ça c'est la vraie bascule avec le niveau professionnel parce que tu te déplaces loin donc, tu prépares ton match déjà pour te déplacer. Il n'y a pas de question d'arriver, comme je te le disais, deux, jours, <rire> deux heures avant le coup d'envoi. Hein, on arrive au niveau professionnel la veille ouais. dans la ville du match. On n'en repart que le lendemain. On se déplace donc trois, trois jours. jours pour un seul match, deux nuits sur place la plupart du temps. Euh, donc, c'est très impactant. Ça nécessite cette logistique. Euh, J'ai personne qui le fait pour moi. Hein. Euh, personne ne me réserve. Mais, ah, mais... c'est intéressant non, ça. Non, non, pas du tout. Il n'y a me pas réserve, la ligue mais... qui vous prend les trains, non, les machins, tout. vous faites tout vous-même. Absolument, tout nous-mêmes. En équipe, grosse différence avec le niveau amateur, c'est que tu te déplaces en équipe de deux ou trois je choisissais mes assistants On avait une équipe, on partageait une histoire Sur le terrain et en dehors du terrain ah, génial ça. Ben oui, pourquoi Zach Parce que euh, pour former une équipe performante En tout cas que espères être performante Plus tu connais les hommes de ton équipe et tu les choisis Et qu'on partage d'autres moments que les 95 minutes Sur le terrain, plus tu as de chances euh, D'être euh, soudé pour euh, au moment, Dans les moments de crise Que le bateau il, il se renverse Carrément. pas si tu veux, tu vois. Je, je savais pas que vous choisissiez vos assistants Et que vous preniez vous-même vos déplacements Peut-être ouais. des fois même la voiture C'est totalement ça, donc euh... Euh, on se déplace comme ça et pour revenir euh, parce que peut-être ça t'intéresse sur la préparation technico-technique ouais, des ouais, rencontres ouais, ça, au niveau sûr. professionnel euh, on, a, on a des plateformes où on a accès à, à toutes les rencontres sur la planète tu me demandes un championnat tchèque de 4ème division je suis capable de trouver si c'est filmé je vais te trouver le match Magnifique. en fait pour faire quoi pour euh, se mettre dans la dynamique des équipes quand tu arrives et que tu les arbitres c'est un c'est important et fondamental euh, d'aller voir moi à l'époque je préparais euh, mes rencontres en allant voir les deux derniers matchs de chacune des équipes à minima Très bien. pour voir le contexte la dynamique, pour voir comment ils se comportaient au niveau technico-tactique à domicile à l'extérieur parce que c'est pas la même chose pour voir les dynamiques des joueurs s'ils étaient dans un coup de down ou si au contraire ils étaient reboostés par ouais. leur entraîneur euh, pour voir les profils des joueurs, pour voir les circulations de systèmes de jeu. L'agressivité pour... ou pas Oui ça peut être ça mais euh, en tout cas tu vois, effectivement il y a des profils, il y a des signatures des tout cela, on le travaille. Pourquoi Parce que l'arbitrage professionnel, c'est avoir un coup d'avance. Essayer d'anticiper. Tu ne fais pas le match avant. Je peux jamais te prédire quel va être le scénario. Par contre, anticiper ce qui pourrait arriver sur le terrain, ça fait partie du job. Ça fait partie de, de ton job de savoir que quand tu arrives sur, un, arrives sur un terrain de Ligue 1 potentiellement les joueurs qui sont autour de toi parce que tu navigues sur le terrain pas n'importe où vont être la, la circulation la ressortie de la balle elle est plutôt comme ça que si moi je veux courir après Mbappé que personne ne rattrape au monde moi qui ai 45 ans comment je fais pour anticiper mes déplacements par rapport à, au système de jeu qui le nourrit ouais. qui fait que normalement à la fin de l'action dans la surface de réparation je ne serai pas à 70 mètres mais je serai à 20 mètres et ça ça s'anticipe et donc est-ce que cette équipe aussi par exemple elle pratique peut-être un peu plus de jeu long est-ce qu'elle passe peut-être plus par le côté droit Exactement. Ça, c'est vraiment ça, pris en compte. C'est pris en compte au niveau professionnel. Hein. Ça fait partie des... C'est un devoir, si tu veux. Évidemment, tu, tu pré on, on fait des séances vidéo comme on ferait les, les, les clubs. C'est important. Et je sais que la question qui va arriver derrière et qui est peut-être déjà sur le chat, c'est alors du coup, est-ce que ça veut dire que vous préparez déjà vos cartons quand vous arrivez Parce <rire> qu'un tel le mérite, il en a pris un le week-end dernier etc., etc. La réponse est, je dois me préparer à toute éventualité. Tu as évidemment des profils de joueurs qui ne pas appellent des cartons qui appellent des fautes. Le jeu appelle les fautes. Tu as des joueurs dont le poste ouais. est au cœur du jeu, est à la récupération et à la transition offensive et tu sais que potentiellement, ces joueurs, en fonction de l'opposition, du scénario, du match, etc., vont être amenés à. Ça ne ouais, veut, que... ouais. veut pas dire qu'ils sont plus exposés, ce match-là précisément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus exposés par rapport à leur comportement du jour. Mais il faut se laisser la possibilité d'essayer de tout anticiper pour ne pas se faire surprendre. C'est le vois. propre de l'arbitre. Je, je vois, je vois. Oh là là là là, franchement, c'est impressionnant. Même dans le chat, là, ils sont impressionnés. Et tu as, as pré-shot à hein, une personne qui avait posé cette question. <rire> tu l'as senti venir, c'était magnifique, c'était magnifique. Euh, c'était quoi un petit peu, si tu t'en rappelles, bien sûr, euh, les sensations du coup du premier match de National et de tes premiers matchs de National, quand tu as commencé à les faire Je me suis là, il y a quelque chose. là. Euh, un sentiment de, de, de petite adrénaline, évidemment, euh, parce que, euh, tu rentres dans un, dans un rôle, dans, on va dire dans un événement, euh, tu vois, Van, euh, c'est une une, une, une, une, le stade de la rabine pour ceux qui connaissent, ouais. avec déjà les hermines de la rabine, un petit, un, un, un petit cop, tu vois, moi, au niveau amateur en dessous, tu ne connaissais pas le cop. Donc avec un peu d'ambiance, il va falloir t'y préparer euh, et euh, tu veux bien avec un peu d'adrénaline et de toute façon, ce qui te guide et ce qui m'a guidé jusqu'au bout de ma carrière, c'est je veux faire un clean sheet, je veux rendre la copie la plus parfaite. Donc, ouais. quelle est la concentration, la préparation que je peux avoir pour que ce soit le cas Et là, il fallait que je me blinde et c'est ce qui m'a challengé quand je suis arrivé sur, sur ces terrains-là au niveau national. C'était émotionnellement essayer de faire en sorte Bien de sûr. créer un truc pour ne pas être influencé par les facteurs Bien extérieurs. sûr, là, c'est... « Tiens, cette émotion, je la connaissais pas, comment je fais pour la gérer là ?» là Parce que là, si je suis dans cet état, au bout de la 22e minute de jeu, je vais me déchirer. Donc ça, c'est le premier travail que, que, que j'ai appris quand je suis arrivé dans ces, dans ces niveaux-là. Gérer émotionnellement euh, ce qui arrive, gérer mentalement ce qui est en train d'arriver commencer à construire ton blindage pour pouvoir te présenter face à des inconnus ou des gens qui ont plus d'expérience, plus de matchs que toi dans cette division-là, c'est ouais. évident. Des mecs de renommée, euh, pouvoir gérer des coachs qui ont fait une carrière exceptionnelle et toi, tu es le petit jeune arbitre qui arrive. Tout ça, j'ai dû le préparer. Comme aujourd'hui, n'importe quel arbitre doit le préparer et comme mes collègues le préparent encore en Ligue ce qui est beau C'est que j'ai vu Donc du coup tu as commencé en national en 2007 En Ligue 1 en 2012 Du coup ça t'a pris à peu près 5 ans Pour commencer, traverser les trois niveaux ouais. voilà, Pour traverser les trois niveaux Un, un Valencien de Nice Voilà <rire> Si jamais je... C'est tout à fait ça J'ai noté un petit peu du Un coup... bon 0-0 au mois d'août ah, C'est totalement un 0-0 Oh là là. Hey, les gars, c'était un match il y a 11 ans <rire> C'est beau quand même ouais, On se souvient de ce premier match en Ligue 1 Si tu veux, c'était tellement te Encore une fois, tu imagines, ma mère m'en parle encore euh, Je ne savais pas que j'allais arriver jusque là Donc euh, oui, évidemment, ce premier match de Ligue 1 Tu te dis, bon là, ça y est, j'y suis Ça y est Évidemment Donc, euh, que des bons souvenirs Les acteurs, sensibilisés ou pas Au fait que ce soit le cas Je dois te dire, euh, m'avaient facilité le boulot ils avaient joué leur jeu comme si j'étais un arbitre X ou Y. Ils savaient qu'eux, ils n'en ont pas ajouté. Il y avait des bons mecs sur le terrain. Euh, tu vois, des, le capitaine de Nice qui aujourd'hui reprend l'équipe de Nice, euh, ouais. Didier Digard, c'est des mecs que j'ai croisés. C'était des bons mecs. Et, et donc, euh, je garde qu'un bon souvenir de, de ce premier match. Ah, ça fait bien. Euh, regarde, il y a une photo de l'époque. Ils nous l'ont ressorti. Là, ah, là. Oh là, là là là là. Ils et sont et, bons, la régie. Et tu as vu comment je transpirais C'est juste qu'il faisait 40 degrés et qu'on était en plein de mois d'août à Valenciennes, c'était Inspirable. Hein. ne me dis pas que j'étais pas en condition physique s'il te plaît. Ah là t'étais fit là, là t'étais vraiment à fond. Pourquoi c'est plus le cas <rire> Bien plus que moi. <rire> C'était quoi les grosses différences que t'as pu ressentir dans la manière de jouer, l'impact physique euh, euh, entre le bas, donc euh, quand je vais dire le bas niveau, je parle de la nationale, et du coup la Ligue 1 parce que t'as franchi du coup nationale, Ligue 2, Ligue 1 t'as arbitré beaucoup de matchs des trois divisions il y a quoi quand t'es arrivé en Ligue 1 tu fais ok, là c'est différent Le rythme le rythme à chaque division, la différence est énorme entre le National et la Ligue 2. Entre la Ligue 2 et la Ligue 1, le palier est encore plus grand qu'entre le, le, le National et la Ligue 2. Regarde en Coupe de France, un National peut rivaliser contre une Ligue 1, c'est vrai, sur un match. Sur la totalité d'un championnat, c'est pas sûr. Ouais. Le rythme, il est vrai. Pour peu qu'en plus, l'équipe de, de, de, de, de Ligue 1 ait décidé de, de, de jouer à son niveau et à son rythme. Cette différence, elle est, elle est énorme en termes de rythme. Donc, il a fallu pousser encore plus les entraînements. Il a fallu se faire violence. Pourquoi Parce que c'est n'est pas pour leur courir après. Je te rappelle que ma fonction, c'est de leur courir après. Pour, au moment où je vais décider, voir et décider et percevoir, il faut que je sois en lucidité de pouvoir le faire. Et évidemment, qu'est-ce qui a changé en arrivant là-haut, c'est euh, la, la, la puissance et la, la responsabilité des grosses décisions qui font tourner le scénario d'un match. Ouais. Si et si tu le fais, cette, cette première décision à valenciennes -Nice, tu la prends en étant <rire> complètement <rire> cuit. exténué à 30 mètres, Là, les mecs, ils vont dire, bah, lui, il n'est pas, pas prêt pour le haut niveau. Donc, il fallait évidemment maintenir jusqu'à la 95e minute une lucidité qui, qui, qui était donnée par ta condition physique pour enchaîner du box-to-box -box et que là et là, tu prennes toujours les bonnes décisions, en tout cas, qui te permettent d'être placé pour pouvoir juger et te donner l'espérance de prendre la bonne décision. Ouais. Après que tu la prennes, ça, c'est une, euh, <rire> une autre affaire. Est-ce que le fait de, sa de, de savoir que le match, notamment, et c'est assez logique, était beaucoup plus suivi, et de, du coup, euh, engendrait beaucoup plus de réactions, ça avait peut-être une influence, peut-être une pression supplémentaire Tr Très bonne question. Le regard des autres, le, la, la, la sphère, la, la, la, je l'avais appelé comme ça à l'époque, la machine à laver euh, médiatique. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, il fallait se blinder. Je m'étais préparé à, au fait que... J'étais assez précis dans l'anecdote voilà, de, de ma préparation de ce premier match. C'était de me dire, si je fais une boulette, la question, ça ne va pas être de savoir si je peux la mettre sous le tapis comme quand j'étais en U13 à côté de Mandemarsan. marsan Là, tout le monde va la voir et c'est sûr qu'il y a une caméra qui va la voir. Oui. Donc la question, ce n'est pas de savoir si je vais faire la boulette et qu'elle va, euh, va passer à là C'est une fois que je vais faire la boulette, si je pense que c'est une boulette, comment je vais gérer l'événement sur le terrain Est-ce que je suis assez costaud pour rattraper le truc et pour pas enchaîner les boulettes et les boulettes et les boulettes. Et le haut niveau, c'est ça. C'est dans un match, comment tu tiens les rênes du match Est-ce qu'une mauvaise décision, un flottement, un événement X ou Y, un joueur te fait couler ou pas Le haut niveau, c'est ça. C'est si le, ba le bateau, il tangue, est-ce que tu es capable de tenir encore le gouvernail Et donc, j'étais préparé à cette machine à laver. Et cette machine à laver qui, potentiellement, pouvait être médiatique. Ouais. Derrière. Les on refait le match, hein, t'en animes anime, ce genre bah d'émission. Oui, bah oui, évidemment, on se nourrit de, de, de, ces, de ces émissions qui reparlent du match en permanence et que tu sais que tes, tes décisions vont être totalement décortiquées. Ça, ça se prépare. Ça se prépare par quelque chose qui est, qui est fondamental c'est du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pas mental, je travaille avec, euh, un, un, sur ce thème-là par rapport à certains sportifs d'honneur. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des choses, des commentaires que tu ne maîtrises pas sur ton, sur ton chat ouais. et des gens qui euh, pourraient commenter tes émissions et ce que tu dis et qui ne seraient pas d'accord avec toi. Tout à fait. Si tu ne travailles pas sur le fait que tu n'as pas envie d'être un samouraï qui veut couper la tête à tout le monde, tu dois travailler sur le fait que... ok ça je le maîtrise pas, la météo je la maîtrise pas les... le ressenti des spectateurs dans... sur le terrain et dans le stade je le maîtrise pas euh, le... les commentaires sur les réseaux sociaux qui apparaissaient tout juste il y a 15 ans, je les maîtrise pas j'ai demandé à ma mère de s'éliminer de ne pas commenter les réseaux sociaux parce que moi j'y allais pas, ah, si, elle, sinon, elle, elle a pris feu ronde. une ou ouais, deux voilà. fois sur les premiers matchs et puis je lui ai dit non, je te conseille d'arrêter, c'est pas la peine. Donc, tout ça, ça, ça, ça se travaille. Hein, et c'est pas forcément facile hein, aujourd'hui de ne pas aller lire ce qu'on dit sur toi, sur tes décisions. Je, par, je, je parle en particulier, je pense, à mes jeunes collègues qui viennent d'arriver en Ligue 1, etc. Au début, tu as envie de dire tiens, si je suis dans l'équipe, est-ce que je suis bien noté Est-ce que les gens me parlent de mon bon premier match ouais, Tu tapes ton nom sur Twitter, un truc eh comme ouais, ça, et après, tu vois les horreurs que ça peut eh, dire. Évidemment. Et en formation, d'ailleurs, je, je fais des captures d'écran sur ce qui peut être dit de moi, sur les réseaux sociaux, etc., après certains matchs, pour montrer que. Si t'es pas prêt à mettre ça de côté tu peux pas tu peux arriver au niveau mais tu peux pas durer parce que ça aura forcément à un moment donné un impact sur toi sur ta préparation du match d'après etc et ça c'est pas bon du tout et, et à ce sujet dans ce cas c'est vraiment super intéressant toi t'as grandi du coup t'as 45 ans du coup t'as pas grandi avec les réseaux sociaux à 17 ans 18 ans par contre là les futurs arbitres vont grandir avec une époque bah, comme t'as dit ou à 17 18 19 20 ans ils vont eux-mêmes sur les réseaux ils ont leur insta ils ont des fois leur twitter ils ont des fois peut-être même streamé sur twitch tu ne le jamais euh, tu penses ça risque d'avoir un impact à l'avenir du coup de, de qui vraiment, peut-être dans dix ans, vont avoir du mal à dissocier ça et ne pas aller sur les réseaux, ne pas être touché parce que les réseaux peuvent dire d'eux C'est difficile de parler à leur place si tu veux. Tout dépend euh, l'équilibre personnel qu'ils ont construit pour arriver au niveau. Tu vois. Si tu as des fragilités par rapport à un, ton ego, deux, se lâcher prise et le regard des autres et ta propre histoire personnelle, ça peut causer des, des, des soucis. Si tu es blindé, si tu es... Je vais le dire par mon exemple, entre mmh. guillemets, euh, tu es dans une évolution, un équilibre personnel de bon père de famille qui fait que tu arrives solide sur les appuis, comme dire les Fouteux <rire> euh, en Ligue 1. Je pense que tout ça, les réseaux sociaux d'aujourd'hui et les autres euh, émissions à rallonge qui n'existaient pas ou qui commençaient à arriver euh, il y a 12 ans quand j'étais en, en, en, en Ligue 2 Ligue 1, eh ben, tu, vas, tu vas, si tu veux, tu vas pouvoir t'y confronter et y résister, véritablement. Et puis, euh, te dire aussi que euh, ta performance du jour, euh, ce n'est pas ce qui te caractérise toi en tant qu'homme, et en tant qu'arbitre, c'est la totalité des matchs que tu enchaînes. C la totalité. Il faut regarder la chose à l'échelle d'une saison. La même chose pour les joueurs et les, et les, et les entraîneurs. Évidemment, si tu, tu mets ton, ton analyse sur le petit bout de la lorgnette, un est-ce que trois minutes aujourd'hui d'une décision d'arbitre fait sa carrière Non, tout comme trois minutes d'un joueur ou d'un entraîneur sur un match dont tout le monde se souvient et pas forcément le reflet de toute sa carrière. C'est totalement vrai, totalement vrai. En parlant un petit peu de match, etc., comment concrètement, est-ce qu'on est sélectionné pour un match quand on est arbitre euh, on, on, on vous propose des matchs ou alors on vous impose des matchs Parce qu'en en fait, il y a un truc qui est très intéressant et on, on en discutait avant. L'arbitre, en fait, il joue toujours à l'extérieur. Il doit toujours se déplacer. Donc, en fait, une fois qu'on est sélectionné pour un match, ça, ça ressemble à quoi le quotidien d'un arbitre tu vois Alors, c'est très intéressant cette, c est, c est, ce sujet des désignations arbitrales. Là, tu ouvres la boîte de Pandore des arbitres qui sont <rire> suspendus à la désignation qui arrive. Au tout début, quand j'ai commencé sur le Minitel, mais ça, C'est un objet, tu sais même pas ce que c'est, j'en ai pas vu ici dans la salle. Il y en a pas ah là, a pas. Euh, là les, jeunes, les jeunes ils sont en train de se dire mini-tel, mais qu'est-ce que c'est? Euh, et puis après, sur par, par courrier, même les designations aujourd'hui, évidemment, sur les plateformes de la fédération, le la désignation c'est ton graal, c'est où est-ce qu'on m'envoie, donc c'est totalement imposé. Comment la direction technique de l'arbitrage choisit des critères géographique, tu effectivement ne peux pas arbitrer le club professionnel de ta région, nous ne faisons que des matchs à l'extérieur voilà, comme tu, tu l'as très bien dit. Toi tu n'as jamais arbitré les, les Girondins de Bordeaux absolument. Voilà. Euh, deuxièmement, ton antériorité par rapport au club, mais pas parce qu'il se serait passé un événement X ou Y, parce que tu ne vas pas enchaîner sauf euh, scénario particulier, euh, la maladie d'un de tes collègues ou je ne sais quoi, une blessure euh, deux, trois fois le même club en un mois ça n'a pas de sens non. en fait, tu vois euh, troisièmement, tu as au sein des, de la vingtaine d'arbitres de Ligue 1 des statuts entre les arbitres de Ligue 1 ceux qui viennent d'arriver, qui font leur, leurs armes les deux, trois premières années les arbitres internationaux ouais. français, ils sont dix euh, parmi les 22, euh, les 22 arbitres de Ligue 1 qui ont euh, déjà plus d'expérience plus de statut et l'expérience du niveau euh, international et puis tu as le top 3 euh, des arbitres français donc Clément euh, qui vient d'enchaîner euh, les, les Coupes du Monde et les Euros les finales de Ligue des Champions etc. Donc si tu veux fatalement dans un groupe d'arbitres tu n'as pas forcément les mêmes statuts donc forcément les mêmes matchs à arbitrer entre l'affiche du dimanche soir, euh, le match du dimanche 15h et l'affiche du vendredi soir ou du ouais, samedi soir. Le match à rattraper du mercredi. Et... Ouais, c'est <rire> ça, exactement. Mais globalement, euh, tu te confrontes à la totalité des équipes du championnat et puis quand tu montes, eh ben, tu vas faire une grosse équipe contre une de bas de classement pour faire tes armes tu vas faire euh, une, un des top 5 à l'extérieur etc ouais. et puis au fur et à mesure tu vas gratter tu vas gratter tu vas gratter avant d'arriver sur un, un match des, entre deux équipes du top 5 etc tu vois ça se fait naturellement on va dire, évidemment, euh, en fonction de tes évaluations et de ton classement en Ligue 1 d'année en année. D'accord. Et donc, ton classement de Ligue 1 d'arbitre d'année en année peut te permettre d'arbitrer de plus en plus de gros matchs Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, tu, fais ta, tu fais ta place. Tu fais ta place comment bah, Aux yeux de, de, des dirigeants de l'arbitrage, mais tu fais surtout ta place dans la Ligue 1 hein, en tant qu'un acteur à part entière. Les clubs commencent à te connaître, les joueurs commencent à te connaître. Euh, te respecte pour ce que tu es, pour tes décisions quelles qu'elles soient encore une fois deuxième fantasme qu'il faut, euh, qu faut casser euh, la manière dont les, les, les arbitres ont euh, comme, euh, enfin, les rapports que les joueurs, les arbitres et les entraîneurs ont ensemble pour la grande majorité, ce sont des rapports normaux. Il y a évidemment des, des coups de canif au contrat de mariage de ouais. temps en temps selon <rire> certains scénarios de, de, de match. Mais ça n'empêche pas euh, une grande partie de, de ce, de, de ce monde-là d'avoir de, de, un franc respect qui fait que euh, j ai, j ai, tu peux avoir un mauvais match avec euh, un joueur à un moment donné, une altercation. Le match d'après, on va retourner et on est collègues de travail. Hein. Donc, ça veut dire que le, le match d'après, on se tape sur l'épaule et on dit bon, aujourd'hui, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait pour que, pour que ça, ça matche bien tu vois Bien sûr ouais. Voilà. Et les arbitres de temps en temps euh, C'est quoi euh, vos rapports Comme tu le dis avec des fois les joueurs Et des fois les entraîneurs etc Vous parlez avant, après le match Et je suppose même assez logique que du coup en dehors de ça Il n'y a pas vraiment de rapport entre du coup les arbitres Parce que pour garder une sorte je suppose De, de notre, de notre arbitré, arbitré. bien sûr Il euh, y a une ambivalence euh, Dans le monde de l'arbitrage, dans la famille du football euh, On a l'habitude de dire bah, Les arbitres c'est une des familles du football euh, Mais en fait euh, c'est la famille de la maison d'à côté si Tu, veux, tu vois c'est un <rire> peu compliqué euh, parce que il euh, y a à la fois cette recherche de neutralité, euh, euh, évidemment de, euh, de, comment je vais te dire euh, peut-être de retrait un peu dû à la fonction, du mmh. fait que, tu vois, euh, et à la fois le fait que, les gars, on est tous dans la même galère et on est tous là pour donner la, la, la meilleure performance possible sur le terrain. Donc, ouais. dire bonjour, se présenter, chatcher. Prendre des infos, encore une fois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Prendre la température. Et puis, parce que tu as noué aussi des liens peut-être un peu particuliers avec certains capitaines, avec certains joueurs, avec certains entraîneurs. Moi, j'ai deux, trois entraîneurs. Ils ont grandi avec moi en Nationale, en Ligue 2, en Ligue 1. Et j'ai fini sur un, un de mes, mon dernier match. L'entraîneur, je l'avais connu en Nationale. Donc, ouais. on a partagé beaucoup de matchs. Je l'ai Des matchs où il a gagné, des matchs où il a perdu, etc. Si tu veux, ça fait relativiser. Et donc, euh, j'ai euh, essayé. Euh, de m'ouvrir par rapport à ça, sur les avant-matchs, sur les après-matchs, etc. Et quand c'est possible de le faire de manière dépassionnée. C'est bien. Et des passionnés. c'est généralement avant match. Après match, c'est souvent un oui. peu plus tâchique. Oui, c'est logique. C'est ah, vraiment grave cool, ça. Donc, euh... <rire> <rire> Moi, ça, ça suit un truc, c'est quand tu as atteint la Ligue 1, tu as souvent, je suppose, pu arbitrer de plus en plus souvent certaines équipes, ouais. dont souvent, du coup, certaines à plusieurs reprises. Comment, euh, et même certains joueurs, comment on aborde des fois le rapport avec des joueurs qu'on croise des fois plusieurs fois au fil de la même saison, des années, et ainsi de suite bah, c'est au cœur des relations humaines, ça. C'est tu vois, c'est tu sais que en tant qu'arbitre, tu peux pas t'en faire un ami. Ça ne deviendra jamais un membre de ta famille proche, un ami très proche, et tu partiras pas en vacances avec lui. Par contre, c'est un collègue. C'est un collègue que tu vas recroiser, et c'est un collègue avec qui un jour en réunion, c'est-à-dire le match, t'étais en réunion avec lui et il était mal luné ou toi, et ça c'est un peu, il y a eu un peu de vaisselle cassée. Sauf que tu le retrouves dans la réunion d'après, c'est-à-dire le match un mois après. Euh, si tu arrives toi et lui, à faire euh, le minimum de communication, à débriefer rapidement ou à faire passer des messages, eux vers nous et nous vers eux, tu arrives à avoir une relation de confiance avec la majorité des joueurs. Aujourd'hui, nouveau fantasme à déconstruire, j'estime, moi, euh, par rapport à la carrière que j'ai eue, qu'il y a 90% des joueurs et des entraîneurs avec qui j'ai eu une franche relation normale de collègues de travail. Ouais. Euh, ça veut dire que parfois, on n'était pas d'accord et que le match d'après, il euh, n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de vengeance et on repartait du bon pied. Et comme dans la, la nature humaine et ce qu'elle est, tu as une petite, euh, un petit pourcentage de gens et qui, euh, si ça se passe mal une fois, tu as l'impression que ça se passera mal toujours. Attends, ouais. Et de moi vers eux et de vers moi. Et là, c'était un peu plus touchy, ouais, évidemment. Je peux comprendre. Ça, c'est logique, somme toute. C -c -c comment passe-t-on euh, au niveau supérieur pour atteindre l'arbitrage en Coupe d'Europe et à l'échelle internationale Est-ce que c'est le même système que tu nous as expliqué tout le long avec euh, les classements Ou alors, est-ce qu'il faut faire du coup des choses différentes Pourquoi Par exemple, est-ce qu'en France, il n'y a euh, qu'un seul Clément Turpin, entre guillemets, même si on a vu Stéphanie Frappard aussi mmh. commencer à, à monter un petit peu en, en, en grade Comment est-ce que ça se passe Du coup, voilà, de, Je fais la Ligue 1, je fais du top Ligue 1, mmh. et peut-être éventuellement, je peux faire de l'Europa, peut-être euh, de la Conférence. League, de la Ligue des Champions, ça se passe comment Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu n'en as jamais fini dans l'arbitrage avec les divisions vers lesquelles tu veux, tu veux prétendre et tu dois faire tes armes. Ce qui veut dire que parmi les 20 arbitres de Ligue 1, chaque année, la direction technique de l'arbitrage en propose 10 à l'UEFA comme étant les arbitres internationaux de l'année suivante. 10 sur 20. Donc, en gros, est, ils estiment que c'est les 10 meilleurs sur 20 qui deviennent internationaux. Et quand tu deviens arbitre international, ce que je suis devenu en, en 2015, et bien évidemment, tu commences par les matchs de préliminaires de, de, de, de, de Ligue Europa ou de Ligue des Ceux Champions. Et qui se jouent fin juillet. Tu sais, non, ouais, fin juillet, t'es gentil. Hein. Et 1er juillet en Azerbaïdjan, au fin fond des montagnes, euh, au-delà de Bakou. Hein. T'as euh, déjà eu un match mais comme sûr, ça mais bien sûr que j'ai eu ça. genre quoi j'étais à Kabala. Allez regarder sur une carte. Atterri à Bakou. Et après, tu pars dans les montagnes euh, à Kabala avec les potes en minibus. Là, tu arrives, tu fais le match. Et il n'y a même pas le temps de débriefer le match avec l'observateur. Qu'est-ce qu'il fait dans le minibus Tu reviens à Bakou le lendemain tu prends l'avion et tu rentres en France. Donc évidemment, <rire> tu, fais, tu fais tes armes de la même manière sur ces matchs de juillet et d'août, les tours préliminaires. Euh, et après, en fonction de tes évaluations, eh ben, tu vas commencer à faire du groupe stage de Ligue Europa, de Ligue des champions du, euh, et des tours suivants, du play-off, etc., etc. Moi, je suis arrivé à, en Ligue 1 à 35 ans. J'ai pris le, le titre d'arbitre international trois ans après, ouais. à 38 ans. J'aurais dû Faire mieux et euh, essayer, de quand j'ai eu ce titre-là, de performer plus, plus et mieux sur le terrain pour essayer d'aller gratter quelque chose. J'ai raté le coche. Je n'ai pas performé à ce moment-là. Je suis resté arbitre international pendant six ans. Et à ce moment-là, l'objectif, il était différent au niveau international. C'est que je suis devenu l'arbitre d'une équipe. Ok parce que dans une équipe on se déplace à 4 ou à 6 arbitres du même pays pour aller au niveau international donc j'ai arbitré en Ligue Europa en Ligue des Champions sur les qualifs de Coupe du Monde et d'Euro euh, avec les équipes de Rudy de Clément euh, de Benoît de, de, de Jérôme donc, par exemple de Vanilla, à la barre, quatrième arbitre des à choses quatre, comme ça. arbitre et à l'arbitrage vidéo euh, évidemment puisque c'est arrivé euh, récemment et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, essayer d'amener ma pierre à l'édifice dans les équipes d'arbitres français qui partaient à l'international génial Franchement, c'est vraiment trop trop passionnant. Là dans le chat, dans le chat quand t'as raconté l'anecdote de l'Azerbaïdjan, ils étaient morts de rire vraiment. Ils étaient morts de rire. Il, y a, il y a eu d'autres matchs comme ça de parce que je sais, moi je regarde de temps en temps, tu vois le, le Wikipédia de la Ligue des champions, ouais. je regarde les matchs de début juin ouais. et là tu vois des Saint-Marin, des équipes estoniennes, des équipes qu'on connaît pas, le Flora Tallinn. Même j'y étais, mais Flora Astana au Kazakhstan. Ouais. Tu sais que le Kazakhstan est en Asie. Oui. bon ben En U1 pour le football, c'est en UEFA, hein, c'est en Europe. Pas, oui. bon, donc, tu y vas. Et là, je te dis que tu as intérêt à partir pas un jour avant, mais deux jours avant. Donc, ouais, ouais tout ça, c'est... Des... Mais c'est des belles expériences parce que le football, c'est planétaire et parce que tu tombes dans des lieux où le football reste un sport qui a de l'importance ouais. où ils veulent tourner, passer des tours de qualification parce que leur rêve à tout ces, toutes ces équipes de petits pays c'est d'accéder au groupe stage c'est de tirer un gros etc et là de remplir le stand etc donc si tu veux c'est l'éternelle histoire euh, du football et c'est magique ouais, franchement oui. évidemment le football m'a amené dans des endroits en Europe qui, euh, où j'aurais jamais été en vacances bien sûr j'ai découvert des choses euh, extraordinaires de ce ouais. point de vue là bien sûr je rappelle, il y a quelques années de temps en temps tu voyais des Minsk ou même de Slovan Bratislava euh, bien sûr, bien sûr ça, à la Russie, à Roumanie, on a, on a fait ça et mes collègues là, ben regarde hein, c'est parti, 1er juillet 2023 tu vas repartir dans des destinations exotiques comme ça. Let's go, let's go, let's go. alors c'est passionnant parce qu'on va pouvoir arriver un petit peu du coup à des choses comme euh, on a discuté de, de, de l'arbitrage de temps en temps avec Rudy Bucquet, et d'autres choses comme ça Comment s'est euh, passé, en tant qu'arbitre professionnel, l'arrivée de l'assistance vidéo, donc de la VAR, comme on dit euh, Comment est-ce qu'on vous l'a annoncé Comment est-ce qu'on vous a formé à sa mise en place Et au final, après quelques années d'utilisation, quel est ton avis sur cet outil alors, je vais essayer de faire court parce que c'est compliqué sur ce, sur ce sujet de faire Pas de court. Problème. Euh, comment il a été présenté bah, Souviens-toi des débats, euh, la vidéo dans le football, ça, ça a 20 ans. Hein, ça, a duré, ça a duré 1000 ah, ans. Ouais. Bon, euh, je suis sûr même qu'à la main de Maradona en 86, même le but fantôme de la Coupe du Monde 66 pour l'Angleterre, il y a bien quelqu'un qui a dit un, un jour dit « ce serait bien qu'un jour on puisse revoir des images pour décider euh, ». Quand c'est arrivé, là, on va dire que début des années 2010, à un moment donné, euh, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, oui. la FIFA a ouvert la boîte de Pandore. Comment ça a été euh, amené en France La France a dit, la direction technique de l'arbitrage via la Fédération Française de Football a dit, nous on veut essayer. On veut essayer parce que on avait bien compris que parmi les grands championnats européens, il fallait être dans le move tout de suite. Parce que si un jour elle arrivait, il fallait être prêt, il fallait avoir des arbitres formés. Ouais. Tu vois, donc euh, on, la, la France a fait partie des premiers pays à l'expérimenter pour le coup Bien. comment on a fait eh ben, on nous a installé euh, un van à Clairefontaine euh, avec tout un simulateur avec les premiers écrans, les premiers outils et on convoquait des équipes à Clairefontaine au centre national d'entraînement de, du football à Clairefontaine, où on faisait des matchs amicaux, des matchs amicaux qui étaient filmés et on commençait à utiliser l'outil voilà comment ça a été, ça a été pendant un an et demi facile, à tous nos tous nos séminaires à Clairefontaine, où on commencer à utiliser cet outil-là avant que, évidemment, on puisse l'utiliser avec l'autorisation de la FIFA et de l'UFA euh, directement sur un, le premier match. Et pour l'anecdote, j'ai été sur le premier match officiel d'utilisation de Lavar. C'était en Coupe de la Ligue, un quart de finale de Coupe de la Ligue à Nice avec Clément. Oh là là, passionnant ça. <rire> Exactement. Et, et donc, du coup, mmh. hein, mais, donc du coup, quand arrive Lavar, un an et demi d'expérience déjà, vous n'étiez pas perdu. On n'était pas perdu, mais par contre et c'est ce qui explique peut-être la fin de, de, de, de la question à laquelle je vais répondre après, euh, sur le bilan qu que moi je peux en faire. Ce n'est pas le bilan de la, la VAR, euh, de, de ce qu'en pensent les, les arbitres en France ou dans le monde, mais mon bilan à moi. On a vu tout de suite la complexité de l'outil, la complexité du protocole, euh, en particulier pour une raison. Le fait de se retrouver face à des images du match qui se déroule est une distorsion de la réalité de ce qu'il s'est passé. Ok au moins pour deux raisons, parce que si tu mets un angle nouveau, tu vas trouver une autre interprétation de ce qui s'est passé. Et deuxièmement, si tu ralentis l'image ou si tu l'accélères, c'est une distorsion de ce qui s'est réellement passé. Je te donne un exemple concret. Si je te tire le pull et que je le mets en slow motion, tu vas dire, putain, mais c'est un tirage de maillot énorme Si je le mets à vitesse normale, tu vas te rendre compte que ça se trouve, ma main à la ripé et oui. hop, et il y a le, le, le tirage de pas pas ouais. maillot, c'était absolument rien. Et donc, on s'est rendu compte que l'utilisation de l'image allait à nouveau déplacer l'interprétation des arbitres du terrain vers le camion VAR. Et donc, on, nous, on savait tout de suite, après l'avoir utilisé très rapidement, que ça ne résoudrait pas tous les problèmes. Ça allait potentiellement éliminer... On a ce fameux chiffre de 75 En gros, c'est le chiffre qui, qui ressort depuis plusieurs années. De grosses décisions énormes qui ont été corrigées. Ouais. La main de Maradona, la main de Thierry Henry, euh, les gros tacles, etc. Ouais, les les évidences. énormes simulations, les évidences, aujourd'hui, elles sont corrigées. Les buts de hors-jeu sur un mètre. Le reste... Papa, c'est évidemment que cette zone grise d'interprétation qu'on avait sur le terrain sans lavare, eh ben tu l'as toujours aux images parce que je reste un arbitre derrière les écrans à me dire est-ce que c'est une grosse boulette La question que je me pose, je te rappelle, c'est pas est-ce que moi sur le terrain j'aurais sifflé comme mon collègue c'est pas ça que dit le protocole. De la FIFA. Que ça à une règle. C'est est-ce que c'est une erreur grotesque ce que mon collègue a fait Et là, tu as un panel ah de 0, 1, 2, 3 ou 4 euh, degrés d'erreur, de, de, si tu veux. Tu vois, entre une erreur qui, c'est une petite erreur de 1 sur une échelle de 10 et euh, une grosse erreur de 8 sur 10, je dois corriger celle de 8 sur 10. Mais est-ce que celle de 5 sur 10, je la corrige 4 sur 10, 3. Oh là mince Oh là là Donc, on a vite vu que cet outil-là, il allait résoudre des problèmes. Pour répondre à ta question derrière, c'est est-ce que ça nous a aidés Oui, ça nous a aidés. Parce que j'ai vécu des injustices que j'avais moi-même créées hein, sur un terrain. À me rendre compte, le dernier dans le stade parce qu'ils avaient tous les téléphones et les tablettes. Le dernier dans le stade avant la VAR, euh, tout le monde savait que je m'étais trompé. Et, avant que... et moi, je le savais quand j'arrivais à l'hôtel, ce qui était insupportable, si tu veux, à vivre. Donc, ça a résout des problèmes. Ça, ça a diminué certaines polémiques qui ont fait que 24 heures là où ça faisait une semaine ça n'a évidemment pas résolu tous les problèmes et ça a créé d'autres polémiques donc oui pour la justice sportive il y a beaucoup de choses que la VAR a permis de réduire ou d'éliminer évidemment et c'est un rêve pieux à mon avis inatteignable que ça résolve tous les problèmes d'interprétation ouais logique mais moi, moi je suis d'accord avec toi quand on en parle en stream foot de temps en temps je leur dis moi le premier truc qui est exacerbé et tu as très bien pris avec l'exemple du pub pour moi c'était les contacts et notamment dans la surface des fois des contacts qui sont minimes pas énormes et qui n'ont peut-être pas lieu de donner pénalty quand tu les revois au ralenti comme tu as dit etc ils sont grossis entre guillemets bien et sûr. ça peut donner du coup des situations où bien sûr et puis n'oublie pas que on est un sport le football un sport dynamique de contact où tous les contacts avec le corps sont permis haut euh, du corps bas du corps etc euh, prends, une, prends le rugby le contact il doit avoir lieu de face sous la ligne des épaules ouais tout ce qui dépasse, c'est légiféré, tu le vois, si c'est un contact avec le, le coup engagé, etc. Au foot, c'est plus dynamique, c'est différent. Tu peux avoir des contacts qui sont légers en haut du corps et, et, et graves en bas, ou l'inverse. Et toi, arbitre, tu regardais à ce moment-là plutôt le haut du corps ou le, ou bas, le bas du bas corps, du etc. D'où vient la faute On a eu ces discussions avec la VAR, l'arbitre qui siffle, une faute bas du corps, et toi, tu t'aperçois à, à la vidéo que c'est plutôt une faute du, du corps. Et puis, tu fais quoi parce que tu ne cherches pas à savoir si c'est une erreur manifeste, si c'est une petite erreur ou c'est quelque chose d'interprétant, tu cherches à savoir si c'est une énorme erreur. Ah punaise, on n'a pas regardé la même chose, les images ne montrent pas les mêmes choses. Ah, là, okay. vous commencez à comprendre pourquoi, parfois, voir, ça met du temps à, à donner sa décision. Ah, c'est bien, ça me permet de comprendre. <rire> même moi, en tant que fan de foot et même dans le chat, on s'est posé ces questions à des moments où on s'est dit « Ouais, non, à la télé, là, on le voit, c'est évident, etc. Comment à l'avare Ils font quoi Ils sont au pastis et tout. On a tous <rire> fait. C'est <rire> <fait. rire> Et... Je, te, je te garantis qu'il n'y a pas de pastis <rire> dans, dans le camion de la barre. <rire> oh, ça va, je suis rassuré. <rire> oh, J'en doute pas, mais forcément, c'est vraiment super intéressant. Pour moi, du coup, après, moi, je suis quand même partisan et ça, c'est mon avis. Donc, je, voilà, je m'exprime en mon nom, mais c'est vrai que moi, je, je préfère un système imparfait qui corrige beaucoup d'erreurs, tout en laissant peut-être un peu d'injustice, qu'avant, quand c'était... Foule, injustice, sans vraiment correction possible en réalité ouais je suis d'accord avec toi et puis j'ai l'habitude de, de, de, de dire la chose suivante les, les, le football voulait l'arrivée de la vidéo pour leur faire gagner des points quand ils se pensaient être victimes d'injustice, ils avaient juste oublié que l'arrivée de la vidéo, ça allait leur faire perdre aussi des oui. points quand la vidéo allait jouer contre eux. Tu vois Et On s'en est rapidement euh, rendu compte quand on a utilisé l'outil vidéo. En fait. oh là là. Un peu de mauvaise foi de temps en temps. Bien comme, sûr, tout le temps. Tout oh le temps. <rire> alors, ça permet de discuter un petit peu aussi d'évolution de, de, actuelle du football. Euh, toi qui es aussi un spectateur, je suppose, qu'est-ce que qu tu penses un peu de l'arrivée des systèmes actuels comme par exemple le hors-jeu semi-automatique ou alors, même au-delà du hors-jeu semi-automatique, alors là, je vais demander euh, pêche et pomme, donc prends ton temps pour répondre. Euh, même euh, le fait de mettre des micros sur les arbitres euh, pour un petit peu euh, voir un peu la pédagogie, euh, leur rapport avec les joueurs, etc. On sait que Prime Vidéo l'avait fait, par exemple, la saison dernière, il y a deux ans. Et c'était hyper passionnant à voir, déjà d'une. Et euh, de deux, c'était très bien reçu par le public. Beaucoup de publics disaient, ah bah tiens, là, on comprend un peu plus des choses, ça humanise le truc, c'est bien. Alors, deux sujets. Premier sujet, c'est tous les outils technologiques. Voilà. T'es un geek, Zach Oui. Euh, vraiment, t'arrives du, du, du game, etc. Ah, T'es un, un gros un geek. Donc, ça veut gars. dire que si aujourd'hui, on te donne un nouvel outil dont tu te dis, putain, potentiellement, c'est pas mal pour mon métier, je peux l'utiliser, il va me permettre d'être plus efficace. Je pense que tu peux réfléchir à deux fois, savoir si tu vas l'utiliser. L'arrivée de la technologie, de la haute technologie, dans l'esprit de l'arbitre, c'est si ça m'aide, si ça m'aide à prendre la bonne décision, oui note. Donc le hors-jeu semi-automatique à la coupe du monde etc c'est quoi C'est euh, l'intelligence artificielle qui dit, qui essaye d'éliminer le, le plus possible pourcentage d'erreurs qu'il y aurait euh, dans l'utilisation de la machine, qui passe encore par le filtre de l'arbitre vidéo qui valide ce qu'a fait l'intelligence artificielle pour dire ok euh, les ordinateurs se sont pas plantés, ça m'a fait gagner du temps, ok je valide ça va plus vite. Aujourd'hui, une décision qui est, euh, qui est euh, on va dire, euh, prise par une intelligence vérifiée, encore une fois, par l'homme, si elle est plus juste, moi, ça ne me pose aucun problème. Okay. Tu vois Et il y a eu une évolution, hein, les outils technologiques, euh, pour ceux qui connaissent l'histoire du foot, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mmh. On a eu d'abord, mais, mais, mais la génération d'arbitres avant moi, le, le drapeau qui bippe. Ça, ça parle peut-être aux footballeurs amateurs qui, quand ils jouent sur le terrain, ils entendent un bruit dans, sur le bras de l'arbitre. Ils disent « quoi ça ?» En fait, ça, c'est le brassard de l'arbitre qui vibre quand son assistant bip sur le drapeau pour lui dire qu'il est hors-jeu okay. ou lui faire tourner la tête. Okay. Après, il y a eu euh, l'arrivée des oreillettes pour nous permettre de communiquer. Ce sera la deuxième partie de, de, de ma réponse par rapport à ta question. Après, il y a eu d'autres outils, etc. C'est etc. normal, en fait. Pour moi, c'est normal. Voilà. Le, le micro. Bah les micros, c'est mon avis, mais euh, aujourd'hui, la tendance semble être au même avis que moi, mais ce n'est pas moi qui fais valoir mon fait avis, c'est plutôt ça. Le, le sens de l'histoire. C'est que euh, pour des raisons d'explicitation, de faire tomber les fantasmes de « mais qu'est-ce qu'ils se disent Est-ce qu'ils ne sont pas en train de, de, de, de faire n'importe quoi, les arbitres Pourquoi est-ce que le VAR fait ça et pas ça ?» etc. Pour des raisons donc pédagogiques, c'est toi qui as utilisé le mot « il est bon », à mon sens. – il est nécessaire qu'on ouvre les micros des arbitres de football je vais te dire une, un secret qui n'en est pas. Euh, les arbitres de football professionnels, aujourd'hui, ils sont tous prêts à ce qu'on leur ouvre les micros. Hein, ça ne pose aucun problème. Hein. On n'a pas besoin de média training pour ça. Ouais, on, est tous des, on est tous des gens à parler normalement sur un terrain. Tu vois, Ça ne poserait on pas voit. de problème. Et voilà. Ce qui a été montré dans les, dans les expériences d'Amazon Prime et autres. Pourquoi est-ce que ça a été fait Est-ce que c'était intéressant Évidemment parce que tu as accès toi, à l'inside. Tu as l'impression de vivre différemment. Et ensuite, tu vas dire « Ah, mais là, j'ai compris. » Peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de raconter, de ce qu'ils se disent, mais au moins j'ai compris ce qui se passe. Au moins une argumentation, quelque chose ouais, de... Voilà, je... peut-être pas d'accord, mais compréhensible. Et puis, pour peu qu'en plus, tu dises, ah oui, tiens, ça, je ne l'avais pas vu ou je ne l'avais pas compris. Bon, ben, c'est tout bénef, si tu veux. Donc moi, personnellement, l'arrivée de la sonorisation, bah, je me suis arrêté et je ne l'aurais pas vécu, mais euh, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé, si tu veux, je ne sais pas, pendant 95 minutes, je ne sais pas, sur certaines actions, euh, ouvrir les micros dans l'échange avec le VAR. Peu importe. Du moment que ça sert à montrer que les arbitres communiquent, qu'ils communiquent selon des vrais critères et des vraies euh, références, ouais. euh, qu'il y a une vraie communication avec le VAR dans un protocole qui est figé et que l'on ne pense pas. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, qui est un fantasme de dire Ah ouais, mais là il communique, pourquoi est-ce que là, et puis ce week-end c'était différent, et alors donc ça veut dire que machin. Bon voilà, tout ce qui a vocation à mieux expliquer, à faire comprendre les décisions ça me paraît fondamental, véritablement donc pour moi la sonorisation c'est plus plus plus. Génial, franchement trop bien, ça, moi aussi je trouve que c'est une, une super chose et voir que quelqu'un du métier pense un petit peu ça et que même apparemment d'autres pensent que c'est une bonne chose, c'est grave cool, ça permet de briser un peu la glace et je, je pense que même l'image des arbitres en a besoin. Dernier point Il y, y a juste plus qu'un un détail important, hein, c'est que la FIFA l'autorise, la Fédération française de football via la direction technique de l'arbitrage à deux demander à être un pays, euh, encore une fois, qui puisse le tester le jour où euh, c'est autorisé. Donc, euh, ça, ça, à mon avis, ça ne saurait, ça ne saurait tarder. Carrément. À la, Fran à la France, pour une fois qu'on est à la pointe de choses intéressantes, euh, why, not, why not? Alors, dernier point sur, euh, ton avis sur des choses un petit peu d'arbitrage. Et après, derrière, on reprend un peu le rythme, notamment pour parler de la reconversion et de ce qu'on fait après la ca carrière d'arbitre. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, enfin, euh, qu'est-ce que tu as pensé, pardon, du, du temps additionnel quand on a pu le voir, par exemple, à la CDM? Alors, je sais que ça commence à être une vraie question. Moi, j'en parle souvent en stream. Euh, le fait qu'il y ait des équipes, des fois des joueurs, qui gagnent beaucoup, beaucoup de temps à un point où, en fait, c'est irattrapable via le temps additionnel, mais qu'à la CDM, ils ont essayé de le faire, et ce qui a donné des fois des plus 8, 9, 12, 13. Euh, moi, j'ai vu des matchs, et notamment un hein, qui m'avait marqué il y a quelques années, c'était un rétafé Ajax en, en Ligue Europa, où avec le temps perdu, en temps de jeu effectif sur 90 minutes, ils était à 47, 48 minutes. C'est ridicule de perdre quasi 50% du temps de jeu effectif. Et donc, du coup, j'avais trouvé ça intéressant qu'ils essayent un petit peu à, à la CDM de le faire. Ça a été quoi, toi, ton avis Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant pourquoi ils ne nous ont pas dit euh, de, de faire ça avant Pourquoi on ne l'a pas mis en place réellement C'est-à-dire que oui, on avait les outils pour le faire avant. Récupérer 30 secondes par, euh, par, par remplacement potentiel, temps minimum, euh, une minute par, euh, par, euh, par blessé, évacué, etc. Oui, mais quand tu es arrivé dans la conscience des gens, et dans, dans, même médiatiquement, tout ça qui était pas... Qui, tu te disais... On balance, hey, quand on balance 6 minutes de temps additionnel, déjà ça te paraissait le bout du monde. Ouais. Sauf qu'en le mettant en face de ce que tu es en train de dire, à savoir, on a la passion du jeu, on veut voir du football, ah oui. bordel, on ne veut pas voir des joueurs se rouler par terre, des, des manœuvres visant à... Ta... Je te dis pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant Donc moi je suis... Euh, et je ne l'aurais pas vécu ça, donc euh, c'est énorme que la FIFA ait mis ça en place... Euh, à la vue de tout le monde ils disent, ah ouais ce sera comme ça je dis vite vite vite on s'en empare euh, dans toutes les... sur tous les pays de la planète pour dire euh, ok dans les deux ans qui viennent je te donne l'an de le mille hein, les matchs ils vont faire euh, 12, 13, 14 minutes de temps d'arrêt je... et puis la nouvelle génération de football de joueurs au fur et à mesure, va moins perdre de temps et ça va être bénéfique. Et on reviendra à du temps additionnel de 5-6 minutes avec un temps de jeu effectif qui sera grimpé à 70-80 minutes. C'est ce que j'espère, moi. Et c'est ce qu'on veut. Mais j'étais obligé d'en passer par là, à tout décompter et à y aller. Et peut-être, autre proposition. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du temps décompter, avec une table de marque, comme au basket ou au hand Allez, temps décompté. le ballon sort, un joueur tombe au sol Balancer la pub, on a du temps. Peut-être que ce sont des outils qu'on aurait pu utiliser. Là, c'est encore une fois l'appréciation des arbitres. Donc, euh, on va avoir encore les polémiques de dire euh, pourquoi c'est 14 minutes et pourquoi c'est pas 9 minutes ouais, Bon, mais n'empêche que tout le monde a compris quel était le sens. Le sens, c'est d'augmenter le temps effectif, d'avoir à nouveau une, un romantisme, une dramaturgie et un scénario de match qui nous fasse aimer ce, ce, ce football-là avec des buts dans le temps additionnel, ouais. etc. etc. Top, allons-y, allons-y, allons-y. Moi, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment un point de vue dont j'ai parlé très souvent en stream. Il y avait des mecs qui me disaient mais non, mais le vice, gagner du temps, ça fait partie du jeu. Ah. Je dis bah pas ouf en fait. Vrai. Pas ouf. Et puis bah ça veut dire quoi Tu l'apprends à quel âge si ça fait partie du jeu Ça veut dire que mon fils à 10 ans, je dois lui faire apprendre à gagner du, jeu, je, ouais. euh, du temps de jeu, je dois l'apprendre à rouler par terre parce ouais. que ça fait partie du jeu. Bizarrement, l'équipe qui mène, elle a toujours des crampes. Et l'équipe qui doit rattraper le score, elle a jamais de crampes. Euh, bizarre. Ouais. C donc du coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose, moi, qui me passionne de ouf. Et je, je suis plus, comme tu dis, moi, dans la passion du jeu. Et tout ce qui peut, à mon sens, à mes yeux, en tout cas, aller dans le sens du jeu. Donc plus de jeu, plus de machin, bah, c'est ce que je préfère. Et qu'est-ce qu'on kiffe Hein, qu'il y ait très peu de jeu box to box que ça aille d'un côté et de l'autre et qu'il y ait des occasions, des occasions, des occasions on cite la première ligue comme étant le modèle absolu vers lequel tendre ok les arbitres de tous les autres pays à part la première ligue sifflent plus ok mais les joueurs en première ligue restent moins longtemps sur le terrain et simule moins, ça c'est clair et net. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Si le, le pire c'est que c'est vrai, j'avais vu euh, la moyenne de temps de jeu effectif et la PL était tout en haut. Donc euh, ouais, c'est logique, c'est euh, mathématique. Total, total, total. <rire> Quelqu'un dans le chat a dit on m'a appris à simuler en u van. <rire> eh ben voilà, bravo. <rire> voilà, c'est pas, pas beau, c'est pas beau. Est-ce qu'il simule encore tous les jours dans sa, dans sa vie de tous les jours J'espère pas. <rire> Alors, tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui était très intéressant, c'est le fait que pendant très longtemps, tu étais le dernier à savoir si tu t'étais trompé. Ouais. Euh, quels sont les risques qu'on peut avoir dans un match, du coup, quand on est arbitre, quand de temps en temps on entend la phrase « il a perdu le fil » ou alors « il a perdu le contrôle du match » Et comment on gère quand on sent qu'on s'est trompé ou quand on a appris qu'on s'est trompé Par exemple, ne serait-ce qu'à la mi-temps Par exemple, tu as pris une mauvaise décision à la 30e, à la mi-temps tu l'apprends. Est-ce qu'en deuxième mi-temps, ça change quelque chose C'est comment Alors, nouveau fantasme à, à, à, faire, à, à détruire. Euh, J'en ai encore entendu euh, tout à l'heure, c'est… Ah ouais, mais là, les arbitres, ils compensent. Ils ouais. savent qu'ils se sont trompés. La fameuse donc... compensation Oh, la compensation C'est la première... Une des premières phrases en formation d'arbitre euh, au niveau amateur que j'ai entendue. Cette phrase, c'est... Ouais. Celui qui compense, il se trompe une deuxième fois. Il s'est trompé une fois, il se retombe une deuxième fois en compensant. Ce qui veut dire que pour tout le système qui est, un, ton évaluation, ton observation, deux, si tu veux te regarder dans la glace et que tu veux évoluer par rapport à toi-même et à tes compétences et tes qualités... Évite de compenser, mon grand, si tu veux euh, évoluer dans le monde de l'arbitrage. Tu vois, parce que ça, c'est tricher. Tu ouais. triches avec toi-même, tu triches avec le jeu, tu triches avec les joueurs. Donc, comment on réagit à ça et comment on se blinde Quel est l'outil par rapport à ça ben, C'est un outil de résilience, c'est-à-dire de rebond. Ok, je me suis trompé. Je mets en sourdine mon ego, j'apprends à la mi-temps que j'ai fait une grosse boulette, Putain, l'ego, il en prend un coup. Quoi, je ne suis pas un samouraï, un... je ne suis pas dans sa Wars, je ne suis, suis pas immortel, merde, je me suis trompé. Ben, ça on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Apprendre à se tromper et à l'encaisser, la question c'est de savoir comment je réagis derrière, c'est le sens de ta question. Et eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place individuellement et collectivement à la mi-temps pour pas se retromper à nouveau où est-ce qu'on a été en danger pourquoi est-ce qu'on s'est trompé est-ce que parce que j'étais mal placé est parce que j'en pouvais plus est-ce parce qu'on a mal communiqué est-ce parce que l'assistant était en train de faire euh autre chose de ce qu'il ah ouais. aurait dû faire c'est ça ça c'est une faiblesse qui nous incombe on la corrige tout de suite les gars c'est ça le professionnalisme c'est ça notre niveau d'exigence et c'est le rebond je switch je passe à autre chose je, je passe à autre chose Aujourd'hui, je, je vends des outils de prépa mentale qui sont basés sur le switch, sur le fait que, ok, c'est passé, c'est passé. Et maintenant, on m'attend sur, je reprends le gros coup de, de gouvernail et j'y vais, encore une fois. Et hey, la compensation, arrêtez, me faites pas rigoler sur le chat, là, la compensation, là-haut, oh, c'est pas possible. Même inconsciemment, tu te dis pas Alors ça, c'est très intéressant, parce que tu peux te dire, t'as beau te dire que, voilà, inconsciemment, tu vas... Ta sensibilité peut changer, mais moi j'ai travaillé sur, ma sensibilité doit être accrue sur ma propre concentration. Retrouver mes capacités attentionnelles pour pas recréer une deuxième erreur. Ouais, tu euh... vois, et ça c'est des, ob... des, des phases de concentration qui sont pas concernant les bleus ou les rouges. C'est ma propre concentration qui me permet de pas me, de pas me déchirer une deuxième fois. Tu vois. Grave énervé. J'avais une dernière un petit peu question sur le, le terrain, après on parle reconversion comme je l'ai dit. Est-ce que euh, en tant qu'arbitre, euh, même arbitre et fan de foot, tu as déjà, par exemple, admiré des gestes ou des buts de joueurs pendant des matchs que tu as arbitré. Alors, quand je dis admirer, ce n'est pas Waouh, ouais, je suis trop fan de cette équipe, c'est Waouh, ouais, ce qui vient de se passer, quoi. C'est Waouh! Super question parce que, euh, en gros, elle revient. à T'es fan de foot, bon, quand même, t'es sur un terrain, t'as dû voir des, des joueurs extraordinaires, des choses extraordinaires. Comment tu fais pour pas euh, accompagner le joueur qui enlève son maillot et danser autour du poteau de corner pour danser avec lui Parce que c'est quand même magnifique, t'avais jamais vu ce, ce, ce, ce, ce geste-là. Un, le blindage euh, qui fait que si je fais ça, ne serait-ce qu'une ou deux secondes, il est possible qu'à la troisième seconde, je me déchire sur la décision technique que j'ai à prendre. Ouais. Si je commence à regarder les joueurs jouer au football dans ce qu'ils ont de beau techniquement que moi, je ne sais pas faire, je vais me déchirer. Ou il y a un risque que je me déchire. Donc ça, ça s'apprend, ça, ça, ça met du temps à ne pas être le spectateur du match que tu, re, que tu arbitres. Mais ça s'apprend du plus bas niveau amateur jusqu'au plus haut niveau. Après, pour répondre à ta question... Ben quand tu euh, arbitres au milieu des meilleurs joueurs du monde, et je ne dis pas ça euh, avec un manque d'humilité, il se trouve que je n'avais jamais pensé qu'un jour, j'allais arbitrer de Messi, par ouais, exemple, Neymar ou Mbappé ou n'importe lequel, des Marseillais ou des Lyonnais ou de tout ce que tu veux. Et bien, à un moment donné, tu sais qu'une fois que le but est marqué, les, euh, tu te dis avec les collègues à Lauriette Putain, les gars, là, je crois que euh, la, la, la séquence, elle était énorme et vous avez vu le geste technique. » Par contre, sur le moment, euh, on ne se commande pas le match en direct, euh, etc. Tu comprends Donc, il y a vra une vraie phase. Euh, de enfin une vraie, une, une vraie obligation de te se détacher ouais. de ton émotion de spectateur pour être arbitre de plus bas niveau comme de plus haut niveau c'est fondamental c'est une qualité mentale que tu dois travailler ouais c'est forcément on s'était tous posé euh, je pense vis-à-vis -vis de l'armée cette question en mode euh, est-ce que du coup quand il y a dinguerie il, euh, il kiffe un peu ou quoi mais par <rire> contre je suis capable de te dire normalement même si je suis concentré et attentionné sur mon match à la fin du match et qu'on le débrief je suis capable, avec mes propres critères, de te dire « Là, je pense que ce match, pour telle et telle raison, c'était un match qui envoyait du bois, où il y a eu du temps de jeu, etc. Ouais. » etc. Par contre, il est fort probable que si toi, tu es dans les tribunes et moi sur le terrain, à la fin, tu me racontes le match différemment que moi, je l'ai vécu sur le terrain. Et tu vas dire bon, « On n'a pas vu le même match. Ouais, » On n'était pas au même endroit. Quoi. On n'était pas au même endroit. Mais <rire> pourquoi Parce que je suis dans des canaux de concentration et d'attention qui sont différents des tiens quand tu es au stade. Et en plus, si éventuellement, tu supportes une des deux équipes. Grave, franchement cet entretien est passionnant, je kiffe trop. Qu comment ça se passe la reconversion d'un arbitre et qu'est-ce que tu fais dorénavant, sachant qu'en plus je crois que tu faisais déjà des choses en même temps quand tu étais toujours arbitre, ouais. tu t as envie de nous en parler, tu nous as parlé un petit peu que tu étais coach mental, on a parlé un petit peu du côté stable, c'est tout au début, on t'écoute. Alors, euh, je ne peux pas te, te répondre à quest ce que devient un arbitre de football. On a tous des parcours différents. Il n'y a mmh. pas une seule carrière, un seul modèle, euh, évidemment. Je vais te raconter euh, rapidement le mien. C'est que je fais partie d'une génération d'arbitres qui sommes devenus professionnels en ayant la possibilité de continuer à avoir un taf à côté. Ouais. Et moi, j'ai toujours considéré que euh, cet équilibre personnel et professionnel à côté du monde de, du football et de l'arbitrage m'apportait cette sérénité, cette humilité cette réflexion, ce recul ce repos du guerrier absolument nécessaire à ma performance pour reprendre et remonter sur le cheval deux jours après ou trois jours après pour faire mon sac et repartir euh, ce qui veut dire donc qu'effectivement, j'ai toujours eu un, un boulot à côté et même, euh, même à temps très, très aménagé. Et ouais, là, j'ai une petite dédicace à, à mes étudiants qui parfois ne m'ont pas souvent vu euh, <rire> en cours parce que j'étais en emploi du temps aménagé dans un ministère de l'enseignement supérieur qui a permis de m'aménager cet emploi du temps beau, en tant que bien, sportif de haut niveau. Voilà, c'est fondamental. Et j'ai des gens qui ont permis cette, cette carrière-là. Euh, évidemment, je tiens à te dire, j'ouvre cette parenthèse fondamentale pour moi, les per premières personnes qui m'ont permis cette euh, carrière-là et cette double carrière, c'est ma femme et mes enfants, je leur dois ma carrière. Je ferme la parenthèse, petite dédicace. Magnifique. Et, euh, et c'est fondamental et obligatoire. Et donc, j'ai toujours continué à, à, à pouvoir euh, faire ça. J'aurais pu choisir de m'arrêter, j'aurais pu choisir de consacrer 100% de mon temps à l'arbitrage. Euh, et évidemment, en termes de récupération, en termes de, de, de, de, de jongler avec différents emplois du temps, peut-être que ça aurait été mieux à certains moments. Mais j en, j en, en fait, les bénéfices psychologiques de, de ce que de ce que ça m'apportait, en fait, de continuer, c'était énorme, en fait. Tu vois. Mais ce garder peut-être un, un, un, un pas, un pied dans la vie classique. Entre ouais, tu peux dire classique, ouais. Ou tu, tu peux même dire normal. J'ai l'impression, moi, que le sport de haut niveau et le sport professionnel en particulier, c'est un monde d'anormalité. Ce n'est pas normal la vie d'un footballeur de professionnel, d'un arbitre professionnel. Voilà, cette anormalité, il faut d'ailleurs l'accepter pour mmh. pouvoir évoluer dans ce milieu. Et, euh, et donc pour la reconversion, bah écoute, quand de, ça s'arrête parce que j'ai choisi que ça s'arrête, hein, un gros gros luxe à mon âge et dans, et dans ma trajectoire, et ben bah je m'étais posé la question quelques semaines et quelques, quelques mois ou quelques années avant, quand je sentais que je, je voulais passer à autre chose, quand j'avais rempli mes objectifs. Et donc bah j'ai anticipé, j'ai envie, j'ai essayé de valoriser ce que j'avais construit sur un terrain de football. J'étais enseignant formateur, pendant, euh, je le suis toujours euh, de, depuis, euh, depuis 25 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai retiré de ces 15 ans de professionnalisme Qu'est-ce que ça m'a apporté Comment je me suis blindé Comment je me suis construit pour essayer d'être performant Et pas une fois, mmh. sur 10 ans de lien, etc. etc. Et donc, ça m'a amené naturellement à euh, aller picorer, me réintéresser par curiosité depuis 2-3 ans euh, à des sujets euh, qui me tenaient à cœur sur la prépa physique de haut niveau, sur la préparation mentale, euh, sur les neurosciences, les neurosciences de la décision, sur ouais. le coaching, sur l'accompagnement, tout ce qui amène euh, le sportif, le dirigeant, l'homme tout simplement à performer en ayant un équilibre personnel, voilà, bien-être et performance. Voilà, euh, des sujets qui évidemment traversent la société aujourd'hui. Hein, et ça date à mon avis d'avant le Covid, où les gens se sont aperçus qu'il n'y avait pas que le, le boulot et la performance de à outrance qui te mine la vie et qui faisait que si en plus tu voulais répondre à toutes ces exigences-là, tu avais plutôt intérêt à être équilibré. Et donc ça m'a amené à créer ma société euh, depuis un an. Je l'avais anticipé. Et donc aujourd'hui Aujourd'hui, Optimum Performance, euh, c'est à le rue et, et j'essaye d'accompagner au mieux des sportifs de haut niveau qui ont des challenges euh, importants, euh, par 2024, etc. Et puis des dirigeants, des cadres ou des managers d'entreprise qui me sollicitent parce qu'aujourd'hui, on peut se le dire, Zach, tu l'es toi-même, sans doute patron d'entreprise. Oui. C'est un sportif de haut niveau, le patron d'entreprise. Il a des décisions à prendre qui impactent. Euh, il a une planification d'objectifs. Euh, il a une vie de dingue, euh, il doit se préparer et, euh, et donc il y a beaucoup, beaucoup de parallèles entre le monde sportif en général, le sport professionnel en particulier et le monde de l'entreprise. Et donc, c'est ce retour d'expérience avec en plus les outils que j'ai créés euh, et sur lesquels je me suis formé en complément que j'essaye d'apporter maintenant dans ce milieu. Putain, trop intéressant. Sincèrement, vraiment, j'ai kiffé ce speech. C'est vraiment grave, grave cool. Trop, trop bien. Euh, est-ce que, pour terminer, un petit peu, tranquille, nécessairement, et ça, c'est aussi un, un truc que, que les fans de foot se, se posent, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des anecdotes sur un joueur ou un match en particulier que tu as pu arbitrer Un truc qui t'a fait sourire, quelque chose qui s'est passé de... Toujours intéressant. À Allez, deux anecdotes. Fait. Une qui m'a fait sourire et une qui m'a challengé. Allez. Euh, celle qui m'a fait sourire, premier match que j'arbitre. Je donne l'équipe, je donne le joueur parce que ça va parler à tout le monde, sans doute, vu le profil du Pas joueur. L'équipe, euh, c'est l'équipe de la capitale française et c'est la première fois que je l'arbitre avec l'arrivée d'un joueur emblématique il y a 10 ans dans ce championnat <rire> qui fait à peu près 1m92 et qui est suédois. <rire> et premier match où je, je l'arbitre. Euh, et tu vois, quand je te parlais de, de préparation technico-tactique, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Donc, je me suis fait surprendre. Je me suis fait surprendre par quoi J'évolue sur le terrain. Au bout de cinq minutes, je l'entends qui dit « move ». Petit blanc, je continue, je tourne la tête. Il le, deux minutes après, il redit « move ». Et je vois qu'il me parle. Il me parle à moi. Il ne disait pas à ses collègues, à ses machins, ouais, Ce n'est pas une instruction. Ouais. Ce n'est pas une instruction. Il me parle. Et en gros, il me dit « bouge ». En gros, tu me gênes. Probablement parce qu'il pensait… Enfin, il voulait me faire comprendre qu'il n'allait pas avoir le ballon si je restais dans la zone, etc., ouais, ouais. Où, où il évoluait. Et euh, mais c'était juste de l'influence, il voulait me tester, et il, voilà, tu vois. Et donc, je me suis retourné, à la deuxième fois, il a dit, à la troisième fois, puisque la deuxième m'avait encore surpris, à la troisième fois, et je lui ai dit en anglais, euh, la, la première réaction qui m'est venue à ce moment-là, je lui ai dit euh, C'est euh, votre terrain, mais c'est mon stade. Et donc, <rire> et là, il, un petit rectus et puis c'était terminé tu vois et donc ça c'est ce jeu d'influence d'autorité de tu vois ça ça m'a marqué Génial. Vois, première ça, ça, donc pour ça m'a fait sourire après quand je l'ai analysé parce que là t'es dans le feu hein tu t'es oh punaise comment je vais faire après s'ils si me parlent tous comme ça comment on fait donc voilà ça c'était un peu tu vois tu vois ce qui peut arriver sur un terrain mais ça m'a vraiment forgé euh, ça ouais, c'est marquant c'est marquant et la deuxième qui m'a challengé c'est euh, peut-être euh, les Parisiens les Stéphanois s'en souviennent c'est la finale de la Coupe de France que j'ai arbitré en 2020 le retour du sport pro professionnel post-covid le premier match professionnel stade de France jauge limité à 5000 spectateurs le match de Loïc Perrin en plus je crois eh ben, c'est l'anecdote sur laquelle je vais t'amener pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour Loïc Perrin qui est un bon gars et que à qui j'ai partagé beaucoup beaucoup de matchs euh, tout le monde avait annoncé y compris lui que c'était son dernier match. Il joue la finale de la Coupe de France. Il est au marquage sur oh là là. Kylian Mbappé, tu le sais, oh tu l'anticipes. Qu'est-ce qui se passe Potentiellement, il se passe que si jamais il y a un accrochage, euh, Loïc Perrin, euh, défenseur central, tu peux vite être exposé au fait qu'il soit dernier défenseur, au fait qu'il soit dépassé euh, et qu'il découpe Kylian, etc. Tu vois euh, 35e minute de jeu. Gros tag de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé. Je vois la première jambe qui prend le ballon, mais je vois que c'est vraiment engagé. J'y vais tout de suite jaune attroupement, tu reverras les images. C'est un truc de dingue, ce qui se passe, à émeute, machin. C'est une action où j'ai mis six cartons jaunes en même temps, y compris oh. sur le banc de touche, un petit italien qui était remplaçant. Là. <rire> euh, et évidemment, appel de, de François euh, sur, sur la VAR, qui me dit « Amor, viens voir ». Et là, à partir du moment où il m'a dit « Viens voir », je commence à me projeter sur le fait que si je change le jaune en rouge, c'est la fin de la carrière de Loïc Perrin sur un carton rouge. Et une fois que je vais voir les images et que je vois que c'est rouge, sans discussion possible, la deuxième jambe allait plier la cheville, je, je mentalise directement que quand je vais me retourner, les Stéphanois vont venir me voir, Et peut-être que j'aurais fait comme eux, en disant, c'est Delorue, ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas de cœur, ce n'est pas possible. Ouais, C'est son dernier match, vous ne pouvez son pas finir match. sa carrière sur Franchement, ça. Franchement, il ne peut pas finir. Sauf que mon métier d'arbitre, là, c'est d'être challenger et de répondre présent en disant « la justice sportive, c'est que l'image à montré rouge, c'est rouge ». Et si tu retrouves l'image, je fais 50 mètres, je vais vers Perrin, qui commence lui à comprendre, tous les Stéphanois m'accompagnent ouais. en disant « faites pas ça, faites pas ça », et c'est rouge. » Tu vois, ça, c'est deux années no qui, qui, qui, qui, qui balisent un peu, si tu veux, cette carrière de 10 ans de ligue hein, en fait. Oh là là là là. La manière dont c'est raconté, franchement, ça met vraiment dans le, dans le truc, quoi. <rire> ça me met vraiment dans le truc. C'était vraiment deux anecdotes de fou, quoi. Oh là là là là là. dans le chat, ils en parlent énorme, triste. Une faille Zidane exceptionnelle. Il faut donner ce carton. <rire> <rire> bah oui, il faut le donner bah, parce que ta mission, ta mission l'exige. Le... Et après, euh, eh ben, tu en débriefs euh, autour d'un verre et tu dis, bah ouais, tu, tu devait le faire et lui, il le sait qu'il devais le faire et ça n'a pas créé polémique parce que c'était vraiment la bonne décision qu'il fallait prendre, tu vois. Total, total. Et ben bah franchement, magnifique et ça vient conclure gentiment une belle émission ça fait 1h25 qu'on est ensemble, je et dit 1h30. J'ai pas vu le temps passer, Zach, c'était top, je te remercie. Super, plaisir Amaury, merci d'avoir accepté de venir, franchement c'était passionnant. Dans le chat, il y en a, il a dit une phrase pour une fois que l'arbitre a la parole pendant plus de 1 minute. <rire> je suis très content également d'avoir pu vous donner ça et je remercie euh, Amaury ainsi que le syndicat des arbitres avec qui j'ai pu discuter pour pouvoir mettre en place euh, cette émission, c'était vraiment passionnant. J'espère que vous avez kiffé, je vais montrer. Allez, regarde Amaury le chat, ah, les gens <rire> ils sont contents, il faut que tu puisses voir un petit <rire> peu les gens. Donc, euh ça me fait super plaisir merci à vous pour votre écoute et soyez indulgents maintenant que vous connaissez un peu mieux l'inside <rire> euh, par rapport aux décisions même si vous avez le droit d'être passionné c'est évident euh, et, et continuez euh, dans tous les cas euh, à, à chatter sur, sur le football en général tout le temps Zach merci sur, pour la manière dont tu mets euh, euh, en exergue les, le sport en général le foot en particulier aujourd'hui les arbitres et j'espère que ça en appellera d'autres avec grand plaisir j'espère dans le chat également que vous avez apprécié que c'était vraiment beau. Euh, moi, franchement, c'était vraiment une édition d'exception. Je suis très content. Si vous arrivez à la fin, comme d'habitude, la, la rediff sort très, très vite. Elle sera sûrement disponible dès ce soir si YouTube nous laisse tranquille avec le traitement HD. Sinon, demain. Mais je pense que ce sera dès ce soir. Il y a Hugo qui est au fourreau au moulin et j'espère que vous avez kiffé. Merci encore une fois à Maury d'avoir accepté toi. de venir. Merci au syndicat des arbitres. Merci à tous ceux qui ont passé, ne serait-ce qu'une seconde dessus. Si vous avez raté, vous avez le replay rapide. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao